Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est tout Rob, tu es sur Convert TV et ici ça parle Wargame C'est la première vidéo d'analyse des factions du jeu Game of Thrones, donc le jeu Trône de Fer. Un gros point sur eh bien tout ce qui est sorti jusqu'à présent, tout ce qui va sortir incessamment sous peu ça. et tout ce qui arrive dans un futur proche. C'est parti les amis Vous n'êtes pas sans savoir que Commander TV est quand même relativement porté sur ce qu'on peut appeler la méta game du jeu. Euh, Jusqu'à présent, on l'avait beaucoup fait sur Warhammer 40 000. Ouais. Là, on s'intéresse de très très près à, au jeu Game of Thrones parce qu'on a une grosse affection pour ce jeu. Ouais, parce qu'il est super. Ouais. principalement. Principalement parce qu'il est super. Et donc, de ce fait. Euh, il nous semblait judicieux de prendre le temps euh, Après maintenant deux mois de jeu ouais. euh, En analysant ce qui se fait euh, à l'étranger Et, euh, et ce que, ce, les retours d'expérience qu'on a pu avoir eh bien, De sortir une première vidéo d'analyse des factions euh, Qui vont vous permettre à vous en tant que joueur eh bien, De vous positionner un petit peu sur euh, quelle faction vous allez préférer jouer ouais. euh, Et puis eh bien, potentiellement vous orienter peut-être vers les choix D'ores et déjà plus ou moins optimisés Je vais vous faire le plan de la vidéo donc, dans un premier temps, on va resurvoler les scénarios. Euh, actuellement, l'éditeur de jeu, on en a proposé 7, dont un très spécifique qui est basé sur l'attaque défense. Wow. Euh, on, a, on a estimé que les bah, six les, les autres étaient vraiment ceux qui orientaient la méta. Mm -hmm. Donc, euh, on va se poser rapidement sur ces scénarios-là. Euh, on refera aussi un survol des facs. Ouais, puisque en plus des règles de base, l'éditeur de jeu a et euh, eh bien euh, fait évoluer ses règles par rapport aux incertitudes et aux et eh ben aux, aux choses qui pouvaient être euh, laissées à l'interprétation des joueurs. Là, c'est faqué, c'est bien fait en plus. C'est très bien faqué et en plus, ce qui est une bonne chose et qui donne encore une plus belle vision pour l'avenir du jeu, ils ont euh, recensé tous les tournois qu'ils ont eus. Bon. Principalement en, aux états unis et un petit peu en Angleterre pour l'instant. Ça reste développé en France. Ouais, bien sûr. Euh, notamment le juillet. Et euh, ils ont euh, update certaines cartes qui étaient peu jouées ou qui étaient trop chères pour les coups. Donc vraiment, il y a vraiment un suivi. Il y a vraiment des nouvelles cartes en fait qui sont déjà sorties. Et là, elles ont totalement changé pour certaines ouais. au niveau de, de, de la caractéristique. Donc c'est une bonne chose. Quoi. Ils suivent vraiment pour pouvoir lisser, que tout soit jouable quasiment. Et euh, que euh, qu'il n'y ait pas d'unité qui soit vraiment injouée et qui soit trop rangée. Donc, on présentera ça, les grands changements, ouais, hein, les, grands, les grandes lignes, euh, notamment sur les cartes, comme tu dis, ouais. qui ont évolué. Et ensuite, euh, on vous parlera, eh bien, des différentes factions, à savoir, euh, les Stark dans un premier temps, ensuite les Lannister, donc c'est les deux factions qu'il y a dans la boîte de base. Ouais, ensuite, on passera sur la garde de nuit, la Night Watch, qui, ouais. qui vient tout juste de sortir en ouais, France, est qui okay. est déjà sorti un, depuis un petit moment aux États-Unis. Euh, on finira par euh, les Free donc les ouais. Sauvageons et euh, les sauvageons qui ne sont pas encore sortis en VF, mais qui arriveront euh, d'ici euh, sur le dernier trimestre euh, de 2019 en France et on passera aussi bien évidemment par les unités neutres dites mercenaires euh, qui ont déjà des sorties en France et aux États-Unis. Ça me permet sans transition de passer sur un des sujets principaux de jeu qui va être les sorties. Ouais. Euh, il faut savoir que en France on a déjà d'ores et déjà on a 6 mois de retard sur les sorties. Ouais, C'est-à-dire que euh, tout ce qui est sorti chez nous ça fait déjà 6 mois qu'ils l'ont aux ouais, États-Unis ouais. et euh, eux commencent à avoir des sorties euh, bah, que nous on n'aura pas avant un certain temps. Ça, ça il faut vrai. en avoir conscience. De ce fait, pour avoir une vision pertinente, eh bien, on est allé chercher ce qui se fait aux états unis on est allé chercher l'AVO et, euh, et donc on va parler dans cette vidéo aussi des, des unités qui ne sont pas encore sorties en France mais qui arriveront bientôt puisqu'elles sont déjà aux états unis Exactement. Tout ce qui est sorti aux états unis arrivera en France. Non. Donc ça, c'est une notion à bien prendre en compte, le fait qu'il y a de l'AVF, de la VO, mais que dans cette vidéo, on va parler de l'ensemble. Mmh. En plus de ça, a été annoncé il y a très peu de temps, et là, ça a été le gros kiff pour tous les joueurs, eh ouais. bien, il y a eu un énorme live de Cool Mini en notes, et ils ont annoncé les deux grosses factions qui vont sortir. Ouais. D'ici la fin de l'année. Là, elles sont annoncées à l'heure actuelle, les dates qu'on qu peut voir circuler, c'est pour le 29 novembre. Donc c'est vraiment fin d'année 2019. Ouais, et ces factions sont... Il y aura les Baratheon qui vont sortir et les Targaryens qui vont sortir. Donc deux grosses factions de l'univers euh, ouais. qui étaient attendues par beaucoup de joueurs. Euh, donc là c'est un vrai vrai plaisir. Surtout qu'on y reviendra. Mais c'est vraiment deux styles de jeu qu'il n'y avait pas encore dans, dans, dans les 4 à l'heure actuelle. Enfin dans les, dans les 5 à l'heure ouais. actuelle. Donc c'est vraiment un vrai plaisir d'avoir de deux nouveaux styles de jeu qui arrivent. Les figurines sont insane. Donc, euh, ça a un vrai plaisir et ça fait donc euh, fin de l'année, début 2020, ça sera certes en VO pour l'instant, tant que ça arrive en France, bien sûr. mais en le 1er janvier 2020, on aura donc euh, 7 factions, 6 réelles et les neutres, donc une 7 Donc, ce ça va vraiment ce... devenir un ouais, jeu euh, très, bien, très très, très, très polyvalent. Tout à fait. Euh, moi, je, je, je rajouterais en plus que euh, vraiment la version originale n'est pas un frein pour le jeu euh, parce que euh, ça reste quand même des cartes avec des textes qui font trois lignes Exactement. et euh, avec des termes qui sont qui reviennent très souvent ouais. auxquels on s'adapte vite donc Soyez pas freiné par la VO, euh, sachant que de plus en plus et ben maintenant les euh, on va on va réussir à les récupérer sur les boutiques puisque euh, Asmodee UK donc en Angleterre a, les, a la version originale donc la version originale est, que, est de l'autre côté de la manche donc c'est pas si loin et, euh, et, et ça reste assez assez facile d'accès donc soyez pas freinés par la VO euh, voilà en tout cas sur cette vidéo là on parlera de la VF et de la VO euh, en ce qui concerne les sorties il faut savoir aussi que euh, on a vient d'avoir la Nightwatch ouais. et là maintenant pendant les, les deux prochains mois c'est à dire euh, juin juillet on va avoir les nouvelles sorties en ce qui concerne les lannister les stark et aussi les bolton mmh. donc on va avoir un arrivage d'unités euh, on en parlera au fur et à mesure de la vidéo de ce que vous allez pouvoir apparaître en vf pour vraiment ceux qui ont vraiment du mal avec l'anglais mmh. vous allez vous allez avoir un peu pendant cette vidéo aussi les, les prochaines sorties qui vont arriver euh, voilà globalement pour les sorties c'est important de le préciser, autre fait important qu'on précise avant de rentrer dans le dur de la vidéo c'est bien évidemment son concept, euh, il faut savoir que c'est une vision de joueur donc c'est euh, on va dire une expérience de jeu que nous on partage ça. Euh, à aucun moment cette vidéo doit s'installer comme une espèce de science infuse ou de propos qui doivent être tenus comme, cas, étant, euh, euh, comme étant comme euh, étant des, des, des, des propos fixes on va dire c'est très évolutif euh, c'est basé aussi sur une expérience de jeu donc forcément c'est orienté par rapport à ce que nous on voit, euh, on on se repose pas mal aussi sur les rétextes qu'on a vu des américains oui, qui ont bon déjà beaucoup quoi. qui ont déjà de l'avance hein, avec les tournois etc qui ont déjà plus d'xp e e que nous ouais. je positionne aussi bah le fait que on va on va être le plus gros tournoi euh, Game of Thrones, euh, pour l'instant de l'année 2019, il ouais. va être organisé par Commander TV et il se jouera le 21 juillet à la WAC Tavern. Ouais. Euh, donc on a, on a regroupé 40 joueurs, donc super cool, des joueurs très réceptifs, ouais. ça, ça s'est rempli très vite. Donc voilà, on espère qu'on qu qu va lancer, qu'on va insuffler un vent, de, un vent de compétition sur Westeros. Et, euh, et donc voilà on a fait le tour un petit peu euh, de, de, de, de toutes les choses simples et basiques qu'on avait avant, à dire avant la vidéo, on va attaquer dans le dans le dur et on va parler bien évidemment pour commencer de ce qui me semble être un indicateur majeur dans une analyse de metagame, c'est les scénarios ouais. puisque c'est eux qui vont vous permettre de gagner ou de perdre une partie. Ouais, euh, pour savoir ce qu'il faut jouer, je pense qu'il faut savoir comment gagner avant tout. Et, euh, et donc on, euh, on a fait une petite analyse globale des scénarios. Ouais, euh, voilà, je te laisse attaquer. je te laisse attaquer. Ouais. Je te laisse attaquer. Euh, pour commencer, pour rappel pour ceux qui voyaient ça dans la partie de tournois et optimisation, tous les tournois à l'heure actuelle, et je pense que ça va continuer, euh, on vient avec deux listes. Pourquoi on vient avec deux listes C'est pour vous dire à quel point les scénarios sont spécifiques et impactants. Il euh, y a des listes qui sont extrêmement fortes à l'heure actuelle, on, on le verra par la suite, mais qui ne peuvent pas faire tous les scénarios. Euh, les scénarios sont vraiment, vraiment euh, Différent. bah, euh, différents ouais. et c'est vraiment le nerf de la guerre, donc il faut vraiment s'y adapter. Euh, donc on a, on, il y a 7 scénarios comme on l'a dit, mais on n'en recense que 6, parce que le 7 est vraiment tellement particulier que c'est plutôt du côté fluff, hein, l'attaque de château, ouais. c'est très très particulier. Donc dans les 6 qu'on a, bah, il va y en avoir 3 où ça va vraiment être du contrôle d'objectif Donc euh, aller prendre les objectifs, hein, que ce soit le, le plus classique où il y en a 5, il faut les tenir pour, pour scorer. Le Clash of Kings que vous avez vu aussi euh, sur, sur la chaîne, par c'est du scoring ou le dernier on va choper les objectifs et on se déplace qui est la, la danse avec les dragons hein. ouais. qui est un des nouveaux qui a été rajouté parce que Cool Mini Earth rajoute des, euh, des scénarios pour pouvoir ce euh, voilà, qui bien, bien ouais. pour varier un petit peu donc trois euh, pour le contrôle d'objectifs donc c'est une, une création de liste assez particulière faut pas mal d'unités faut pas mal de pauses pour aller chercher le, le, tous les objectifs qui est un peu partout faut un peu tanker quand même tout ce qui se passe parce que bah une fois qu'on contrôle les objectifs certains rapportent plus mais si on va les chercher forcément il y aura plus d'impact donc c'est vraiment builder des listes avec le plus de pauses possible, assez rapide pour aller les chercher et pour pouvoir tanker. Ensuite... Alors, il faut savoir que sur ces scénarios-là, mmh. il faut le préciser quand même, donc effectivement c'est des objectifs, on va dire, dits de contrôle map, puisqu'il ouais. euh, font contrôler un point précis sur la map. Ouais. Et s'ajoute euh, quand même systématiquement à ces oui. scénarios-là la notion de capé, de ouais. kill point, de poutre comme vous voulez l'appeler, c'est-à-dire qu'une unité détruite sur le champ de bataille rapporte un enfin, point. Une unité qui coûte plus d'un point, on reviendra, en on reviendra. Les loustarks ne aura. rapportent pas de points de oui. victoire, mais une unité qui coûte un point ou plus, et eh bien, elle rapporte, qu qui est détruite, rapporte un point ouais. à l'adversaire. Cola ça peau, signoble. Non, donc rapporte un point. Donc on a toujours le contrôle, mais on a toujours quand même cet œil de poutre qui a pas. C'est-à-dire que bon, voilà, il faut. On... Ouais, ouais, ouais. Les, les scénarios, le, le, le scoring des scénarios rapporte quand même beaucoup plus. Oui, bien sûr. Il y a, sur les scénarios, il y a, voilà, à contrôle, ouais, souvent on, on, il peut arriver de se faire laver sur 50% de, de son armée, mais souvent à scorer beaucoup de scénarios de quand même gagner au final. Tout à, à fait. La fin. Tout à fait. Donc, tu vois, mais les, les deux aspects sont à prendre en compte. Quoi. Ouais. On peut essayer d'aller chercher la poutre. Donc on a trois objectifs de, de map control vraiment ouais. majoritaire. ça. On en a deux de poutres. Et oui, on a deux de poutres un peu plus. On les on se réclasse dans poudre pure parce que bah, ça rapporte beaucoup. Il y en a où c'est vraiment que de la poudre. Hein. Ouais. On marque des unités et quand on les on les abat on récupère. Euh, le, le fire and blood c'est vraiment de la poudre. D'ailleurs les zones de déploiement sont extrêmement grandes en hein, 18 oui. pas. On est on est côte à on côte. On est hein. au contact des C'est ouais. ouais. La charge T1. Les, donc euh, vraiment vraiment impactant. Et euh, le le festin des corbeaux. Euh, donc tu tu aussi This is for a voilà. voilà. Qui est aussi un gros scénario poutre Un gros scénario poutre parce qu'on récupère quand même beaucoup de tokens euh sur les tests de morale c'est vraiment un scénario particulier parce qu'il y a de la poutre, ouais. mais il faut aussi avoir des listes qui peuvent tanker le moral pour pas pouvoir donner trop de points à l'adversaire. Donc fait. le scénario Fist for a Crow, donc c'est euh, un repas, un festin pour les corbeaux, ouais. euh, c'est le scénario où quand une unité… donc le, sur la map commence… on a deux… Euh, bah, les, les décors que vous avez dans la boîte de base mm -hmm. qui sont les piles de cadavres. C'est ça. Donc sur, la, sur, le, sur le, le, la map commence avec deux piles de cadavres ouais. euh, qui diffusent des auras, euh, qui filent des malus et qui font tester au moral. Un moins un. Et en fait ce qui se passe c'est que quand tes unités meurent… Elles, elle, elle génère un tas de ah, cadavres ouais, ça. Et, euh, et en fait, plus on va aller dans les tours euh, de jeu, plus les malus sur le moral vont être importants. Euh, le malus sur le moral est relatif au nombre de tours, moins voilà. un pour le tour 1, en tours 4 et ainsi 4. de suite. Donc, et 4, en 4, fait, ça à être compliqué quand tu rates un test de morale sur le scénario, tu mets un petit token de victoire sur l'unité qui a ouais, raté allez, le test exactement. de morale, donc tu peux les stacker, c'est-à-dire ouais. que bah, si cette unité-là sur la partie a raté trois tests de morale, elle aura trois tokens de victoire exactement. sur elle ouais. et quand cette unité est détruite. Ben, le le le token de victoire qui sont stackés sur cette unité là bon, sont rapportés ça. à celui qui l'a détruit donc veux... donc celui qui fait qui teste beaucoup et qui foire ses tests de morale c'est compliqué ça va, ça va lui piquer le, piquer le grand donc c'est vraiment des listes où il faut taper parce qu'il faut aller chercher les mecs mais il faut tenir au moral il faut tanker aussi tanker le moral donc voilà. c'est vrai que, de, ouais, des full de ah ouais. que une une une, fax, une, ar une armée qui peut être enfin ou une liste tout simplement qui mm. peut être très forte sur un scénario peut être beaucoup moins sur un autre exactement ouais. c'est ça qui est qui a un vrai avantage et enfin le dernier c'est le, le ce qu'on le mixte le mixte celui avec les cartes voilà vous l'avez vu sur la chaîne c'est très particulier parce qu'on prend pas de points quand on tue des unités ouais. sauf si la carte le dit on contrôle les objectifs mais en fait ça sert à rien sauf si la carte le dit donc voilà c'est vraiment polyvalent faut à peu près tout faire dans ces deux, dans voilà, ce dans ce objectif parce ouais. qu'il faut aller poutrer faut pouvoir contrôler faut pouvoir se garder des points faut pouvoir tanker faut ça se joue beaucoup au tirage on va dire ça se... bah, se joue au tirage, au tirage de cartes ouais. c'est beaucoup de tirage de cartes Il beaucoup de tirage de cartes pouvoir répondre à toutes les solutions globalement en fait euh, donc comme on l'a dit il y a trois scénarios mm -hmm. d'objectifs deux scénarios de poutre pure et un scénario mixte sur les six dont on a parlé euh, on a, a tiré globalement la conclusion que euh, pour construire les listes on va se référer euh, dans un premier temps à la létalité euh, c'est-à-dire à, à, à l'étalité brute de l'unité et après on va jongler avec la, à la fois la mobilité et à la fois la résistance Exactement. voilà alors quand on parlera de l'étalité c'est bah, les caractéristiques pures de la carte on va dire ouais. si on peut appeler ça euh, que ce soit les, les caractéristiques d'attaque ou les bonus qu'elle profère enfin qu'elle qu'elle qu donne ou, euh, ou tout simplement bah, par exemple les notions de morale qui sont comme on le disait assez importantes ouais, sur ouais, le exactement. scénario et après tout ce qui concerne la résistance et la mobilité voilà ça va dépendre aussi des scénarios mais pour nous c'est les trois grands axes majeurs de, pouvoir, ouais. de, de, de construction. Et, euh, et ça va nous permettre aussi, bah, quand on va commencer, bah, quand on achète une boîte et qu'on sort la carte, bah, c'est les premières choses qu'on va regarder. Est-ce euh, est que, ouais. est, est que ça tue du monde Est-ce que c'est résistant Est-ce que c'est létal Est-ce que, ouais. voilà. est ce que ça bouge Voilà, et quand ça fait rien les trois, bon, bah, euh, c'est compliqué. Il ouais, y a toujours un petit peu bien ouais, sûr, hein, de c'est des, des, des, des caractéristiques qui apparaissent dans les cartes. Mais ouais. voilà, ça nous, ça nous oriente ouais. globalement euh, sur, sur ces choix-là. Il n'y a, a pas encore à l'heure actuelle d'unité déchets, Il, réellement déchets, déchets. Il ouais. ouais, ouais, y a ouais. des unités moins fortes qui sont vraiment en dessous euh, dans certaines listes d'armées on ne voit presque pas d'ailleurs. Mais c'est pas du déchet, ça, ça reste jouable, ça reste Stuff correct, core. il n'y a pas encore de déchets. Je ouais. pense que peut-être ça viendra, plus il y aura d'unités, plus il y aura des chances d'avoir des déchets. Mais euh, pour l'instant, il n'y a pas de déchets. Ouais. C'est une bonne chose déjà. Donc voilà voilà pour l'analyse des scénarios. Euh, ouais. Assez intéressant déjà de jouer sur les 6 scénarios parce ouais. qu'ils apportent vraiment des choses différentes. Il faut vraiment tous les tester ouais. le fond hein, parce que vraiment chaque scénario change. Euh, le, le déploiement, les, les, les, les décors, ça a vraiment un gros impact euh, sur chaque scénario. Ouais. Et donc, euh, on passe au deuxième point bah, de cette vidéo, ça va être les facs. Ouais. Euh, comme on l'a dit, bah, l'éditeur suit son jeu comme tout bon éditeur doit le faire. Ça. Euh, en français, on n'a que la fac 1.3 qui a été mise à, la mise à disposition, la on va, va dire. dire, donc les États-Unis, comme on l'a dit précédemment, ils sont relativement en avance, ou, ou les anglophones on va dire, puisqu'ils ont eux déjà eu la fac 1.4 mmh. qui, on l'espère, sera rapidement traduit par ouais. « Edge euh, ». Néanmoins, la fac 1.3, elle lissait déjà pas mal de points. Effectivement. Ouais, euh, de toute façon, elle est en lien dans la vidéo, donc plutôt que de vous dire tous les points qui sont clarifiés, nous vous invite à la lire parce qu'en plus elle est pas très longue, elle non, fait quelques elle, pages, elle pas que long, ouais. très facilement, euh, ouais. lisez-la. Dans la fac 1.3, on a une clarification importante sur la carte de Varis. Effectivement, c'est même, ils ont enlevé, en français, donc ils ont enlevé une, une ligne qui était la ligne qui lui permettait de relancer... Euh, Songer. pour rappel Varys en fait sur un 3+, il cancelle euh, l'action de, de… Il annule l'action voilà, il annule Pardon, ouais. on est en français. Il, ah, il hey, annule hey l'action, oui. oui. et en fait euh, avant c'était marqué sur un 3+, et en dessous c'était marqué relançable. Ils ont enlevé ça parce que c'est déjà très fort, ouais, il ouais. a déjà 4 tokens le monsieur, si en plus c'est relançable, ça devenu trop fort, donc ils ont vraiment enlevé le, la, la ligne la qui lui ligne. permettait de voilà, relancer. ils ont eu des retours comme quoi c'était beaucoup trop fort. Ouais. Bim, nerfé, Il a perdu sa relance, jeu, donc ça c'était vraiment le point, le, le, le changement de règles important qu'il y avait eu sur la, voilà. la fac 1.3, c'est beaucoup de clarifications. et c'est des clarifications qui sont nécessaires en plus donc on vous invite à, à, ben, à consulter le document qui est dans la description de la vidéo et euh, là est sortie la fac 1.4, qui pour le coup euh, ne clarifie plus grand-chose en termes de règles, puisque déjà le 1.3 ouais, a, a fait que, le taf. Il y a que quelques points en plus. Par oui. contre, il y a des gros changements sur les cartes. Ouais, C'est à on... ça qu'on va venir. Ouais. Euh, il faut savoir que il euh, y a eu des changements sur les cartes Stark et sur les cartes Lannister. Lannister. Ouais. En ce qui concerne les cartes Stark, on a eu un gros up du capitaine Omble. Ouais. Euh, le capitaine Omble qui jusqu'à présent donnait des bonus qui n'étaient pas euh, pas incroyables, on va dire. Bah, à l'heure actuelle, il donnait des bonus qui étaient corrects mais il fallait vraiment perdre beaucoup de rang C'est-à-dire que là où ouais, il voilà. venait vraiment fort, c'est quand il nous restait qu'un seul rang. Ouais. Alors les gens se disaient, oh, ça peut le faire dans les berserkers, mais au final on se rend compte que les berserkers à un rang, bah, il ne reste que 4 mecs. Voilà. 4 mecs à 5 Et plus de sauvegarde. Ça euh, meurt vite. Ça meurt très vite, donc une fois que l'unitel est plus là, ça ne sert plus trop à rien. Euh, là à la place, il est devenu vraiment fort, euh, parce que là il va donner plus de dés. D'attaque. D'attaque, donc là ça commence à faire pas mal de dés. Hein, si on... On pense au petit combo directement, mais Kathleen sur les berserker ça leur fait 10 attaques, plus de dés, 12 attaques. 12 attaques il commence à faire beaucoup de, beaucoup de dés. Ouais. Euh, et il va donner euh, Vicious, euh, donc il va mettre le moins 2 euh, au test de morale euh, à l'adversaire. Donc c'est vraiment vraiment euh, très sympathique. Le petit effet qui se coule mais que les ongles on a de l'habitude, on prendra des 3 PV euh, ouais. après. Bon voilà, il ouais. y a souvent ça chez, chez les Stark d'ailleurs dans plusieurs unités. Mais, euh, mais le ça plus, reste très fort. Hein. En fait, le, le plus 2D d'attaque, alors là on, on, parle, on, on en viendra quand on parlera des ombles, mais le plus 2D d'attaque, euh, il fait mal en fait. Il ouais, fait super mal sur ces unités-là qui sont ouais. déjà super létales. Ouais. Euh, donc en fait, ça en fait vraiment… Euh, globalement, on avait vu qu'avec les ombles, on avait, euh, on avait n'avait pas forcément envie d'attacher euh, bah, ce capitaine-là avec ses non, valeurs avant, avant, non, avant. Là, pour le coup, on a envie de le faire. Ouais, là on réfléchit vraiment, vraiment euh, à le faire. Euh, ça, ça, se, ça se rajoute maintenant parce que ça… Il devient vraiment impactant. En Plus il a une peau d'ours super stylée sur ouais, les épaules. ça, c'est Pas négligeable. Il est, stylé, il est, est vraiment stylé. Stylé. Et, Et après, vraiment on a stylé. eu des gros changements sur les cartes Lannister. Ouais, beaucoup de changements. 5 ah. cartes changées dans les Lannister. Des gros changements. C'est plus des petits up. C'est des petits up. Il y a un gros up. Klegen hein, euh, gros up. Euh, Commençons euh, par lui d'ailleurs. Ouais, alors, on va commencer par lui. Maintenant, avant, il n'était pas joué. Le pauvre petit... Le pauvre petit, euh, le pauvre il... petit Sandor. Ouais, le pauvre petit Limier, il n'était pas joué. Euh, mais maintenant, en fait, quand l'unité ennemie va louper un test de morale, ils vont prendre 2 blessure automatique, il hein. n'y a pas de sauvegarde, rien, c'est prendre deux blessures directes. Donc euh, ça le rend vraiment beaucoup plus fort. Euh, ça permet d'aller gérer des armées qu'il ne pouvait pas gérer avant. Hein. On pense notamment à des trucs euh, très grands, très gros et qui frappent très fort. Mm -hmm. Donc, par exemple les géants, ça, ça, ça aide à gérer les géants pour, pour cette armée d'instar qui avait un peu de mal avant, mais qui maintenant peut mieux le gérer. Et même en général, euh, ça lui donne un un attachment qui vaut deux points. Maintenant il apporte vraiment un impact, parce qu'avant pour deux points euh, il faisait pas pas grand chose quoi c'était pas la, la folie faut savoir que Sandor orque on le retrouve dans les héros neutre, dans les héros Lannister pardon ouais on il est, est disponible dans la botte des héros 1 Lannister. après on, on va le faire rapidement il y a Gregor qui a été modifié aussi qui le rend mieux pour ses charges ouais parce qu'avant il y avait des tests de morale et ça pouvait faire que l'unité faisait rien en fait donc c'était pas top là maintenant l'unité si elle charge bah charge à très longue portée donc ouais. euh, ça devient très dangereux euh, Jamie pareil euh, il a un nouvel ordre euh, qui est très sympathique, il donne un plus 1 à la sauvegarde de défense. Donc là quand même c'est très sympa, ça va devenir des unités qui peuvent devenir très tanky ouais. rapidement. Le petit Tywin Lannister, le petit NCU euh, qui n'était pas très très joué, parce que sa, son action c'est qu'une fois par partie. Euh, là elle a été un petit peu boostée aussi, donc voilà c'est que des petits boosts, parce il n'y a pas de truc vraiment à part la Thunder qui change vraiment, c'est que des tout petits boosts pour ouais, des les unités ouais. qui n'étaient voilà, pas très jouées, on voyait beaucoup beaucoup beaucoup la même chose dans Lannister il euh, y a eu des petits changements. le dernier c'est euh, le géant des Lannister donc Tyrion qui euh, a aussi eu des petits boosts sur ses euh, sur sur son l'un de ses deux armes. donc voilà pour euh, son adaptive planning là pour pouvoir euh, changer les, les actions c'est sympathique ouais, ouais, et euh, du coup je vous mets bien évidemment le lien de la 1.4 dans les dans les dans la description euh, allez la consulter alors les cartes euh, moi ce que je vous conseille c'est de c'est éventuellement d'imprimer puis de coller sur vos propres cartes puisque ouais. ça euh, à, maintenant que c'est euh, c'est de la fac officielle de la part de l'éditeur de jeu euh, ces cartes là prennent le pas sur celles que vous avez en vérité ouais. donc euh, là pour l'instant elles elles ne sont qu'en vo mais je je pense que globalement Edge va rapidement corriger le tir avec la VF. Donc voilà, vous imprimez ça, vous la collez sur votre oui. carte. Euh, ah, c est, c est, je, je pense qu'en tournoi, c'est accepté. En tournoi, ça sera accepté, ouais. alors il faut savoir d'autant plus, euh, comme on en a discuté tout à l'heure, en fait le, le jeu a aussi une volonté de suivre l'évolution des personnages tout au fil des, ouais. des romans, ouais. puisque vraiment ça. le jeu est basé sur les romans et pas sur la série. Euh, c'est pour ça que ça va arriver petit à petit, mm -hmm. euh, c'est pour ça qu'on a encore Edad Stark et qu'il a encore une tête sur les épaules et, euh, et comme on l'a dit en fait et comme ça a surtout été euh, teasé par Kool mini en notes, les personnages vont évoluer au fur et à mesure du jeu selon la façon dont les livres les font évoluer Exactement. donc des persos qui servent à que dalle comme Sansa Stark Par exemple. Qui, est un peu, euh, qui est un peu useless euh, Alors, en, est... au début hein. des bouquins euh, ça il, de de... il se peut qu'elle devienne un peu Thug euh, un, peu, ouais. un peu euh, gouverneur du Nord euh, sur la fin de, de son règne donc euh, les personnages vont évoluer donc il faut s'attendre à des changements de cartes ouais. assez réguliers euh, euh... sur ce jeu là d'ailleurs ils vont tellement évoluer qu'ils peuvent aussi potentiellement changer de faction en fonction de euh, ah, des bouquins. ils peuvent changer de camp voilà il hein? va y avoir des unités ou des persos ils l'ont ils l'ont laissé entendre qui ça voilà dans l'histoire sont allés à d'autres moments à d'autres endroits donc euh, ils iront à d'autres moments à ah, endroits. bien sûr bien donc, sûr. ça peut être très sympathique très euh, sympathique tout à fait. on a hâte de voir ce que ça va donner Ok, donc on ça c'est pour la fac. On va attaquer euh, dans le dur et on va commencer par euh, qui, ce qui pour moi est la meilleure faction, la la plus stylée. Euh, Est-ce que t'as es objectif est -ce Parce es objectif que euh, le Nord, the North Remember, le Nord se souvient euh, et le Nord paye toujours ses dettes aussi. Ah oui, le Nord fait tout. <rire> le Nord fait tout et donc on va bien évidemment commencer par la faction Stark, euh, qui est la faction bien emblématique de base hein, comme avec les Lannister. Ouais c'est vraiment eux qui font l'ossature du jeu et, et qui ont le plus d'entrées de personnages un petit peu avec les Lannister qui sont les va dire le plus complet à ce stade là du jeu ouais. donc on va attaquer par les Stark et euh, et ben bah, et ben bah, je te laisse je te laisse nous en parler un ouais, petit peu et, bah... et, puis, et puis voilà ouais. donc ouais. Euh, les Stark euh, c'est une faction avec euh, sept commandants donc euh, ça commence à être pas mal 7 générales. sept géné ouais, général, ça fait beaucoup euh, on sait que potentiellement ça pourra monter plus par la suite euh, c'est une faction en très gros, hein, avant qu'on dise oui mais mais, mais c'est dans très très gros, euh, c'est une faction qui tape dur qui tape vraiment fort, il y a vraiment des unités qui tapent très très forte, qui encaissent moyen, on n'a pas quand même à part ouais. les tulis, voilà, c'est dit, à part les tulis, ça encaisse pas de fou, on est sur le 4+, 5+, donc ça, ça meurt vite, et euh, c'est une faction avec du très bon mouvement, c'est très mobile, euh, il ouais. y a, on a des unités qui bougent très très vite, du 5, du 6, donc voilà, ça bouge très très vite, et il y a une spécificité vraiment dans cette armée, c'est les loups, hein, les petits loups qui sont gratuits, donc qui valent zéro, qui sont rajoutés juste si on rajoute euh, le personnage avec qui ils vont. donc euh, Vangry vient avec Rob, euh, ce Summer été vient avec Bran, enfin voilà, vous connaissez tous l'histoire. donc à ce stade du jeu, on et peut un... on peut jouer jusqu'à trois euh, loups. trois loups. ouais, trois loups. il y a celui de Rob, celui de Bran et celui de Ricon. et celui de Ricon ouais. Euh, Recon qui fera partie de la sortie des Héros Stark 2, ouais. donc euh, qui est pas encore de suite disponible en France, mais qui est déjà dispo aux States. exactement. Euh, donc c'est vraiment une particularité parce que c'est des unités qui valent 0, donc à part dans un seul scénario particulier qui est le Fire and Blood euh, où là ils peuvent être marqués et donc rapporter des points, ils ne rapportent pas de points quand on les tue. Ouais. Donc c'est toujours bien, ça va… Ils rapportent des... pas de points sur le Victory Throats qu'il voilà, dans est tous ça. les scénarios en fait, ils rapportent pas de capé, Voilà exactement. Donc euh, ça c'est une très bonne c'est un très bon point, ça bouge très vite, ça bouge comme de la cavalerie, euh, ça peut aller choper des objectifs, ça peut ça apporte des bonus ou des malus euh, ouais. selon euh, son utilité. Ça, les ça Maurice, bien le map control de Voilà, c'est un gros map control. Euh, on a certains loups qui, dans certaines situations, deviennent vraiment des vraies grosses brutes euh, au corps à corps. Et T peut frapper trois fois dans le tour potentiellement, donc euh, ouais, ouais. ça commence à devenir vraiment violent. Donc euh, voilà, il y a vraiment des possibilités, c'est vraiment une particularité de, de l'armée qui est très très sympathique. Au niveau des unités, on va faire une review assez rapide de toutes les unités. Euh mais globalement, on va s'attarder sur deux trois ouais, qui sont assez particulières. Tout à fait. Et on va parler à peu près de tout le reste. Donc, Alors, il ouais. faut savoir que l'unité de base, on va dire, on va parler à chaque fois dans les factions des unités de base. Ouais, l'unité de base Stark, c'est les, les épéistes Stark. Exactement. Et ouais. euh, euh, qui sont une unité qui coûte 5 points, avec des stats qui sont, on va dire, lambda. C'est ça, c'est euh, du, euh, du moyen. Voilà, un mouvement de 5, euh, une, un, une défense de 4. Voilà. Euh, un moral euh, qui est bon, pour le coup. Qui est bon un ouais, bon, bon ouais, moral. Est un bon moral. Voilà, bon moral. Euh, voilà. Euh, Ça reste une unité de base qui... Euh, qui la... sert un petit peu d'ossature on va dire voilà. c'est ça ouais, quand on qui a quand même l'avantage d'avoir sa Stark Fury qui certes ouais. il va prendre des dégâts mais euh... mais quand il déchaîne il, il déchaîne bien il voilà ça va petit... pas ouais. mal on passe sur du 3 plus pour toucher du enfin du... Les, les six font du... de touches donc voilà c'est ouais c'est une, une bonne unité euh, Stark, c'est une, une bonne base. Une bonne base. <rire> euh, on va s'attarder, moi je vais m'attarder un petit peu plus sur les, euh, les Great Axe. Ah, les te hein, plaisent ceux-là. Moi il me plaisent beaucoup ah, ceux-là, ouais, ouais. me plaisent beaucoup. Moi, Alors il les... faut savoir que les Grandes Haches, donc là, ma bim, petite annonce, il faut savoir ouais. que les Grandes h bon qui sorti. sont déjà disponibles en ouais. VO depuis la nuit des temps euh, vont être disponibles sur la VF le 24 juin. C'est demain, donc c'est d'ici peu, voilà. euh, c'est bientôt, ça arrive bientôt et que font ces grandes haches, le mon fait, petit LGH ah, Déjà, il ouais. y a peut-être quelque chose. il ouais, ouais. y, y, y a des choses, il ouais, y a des choses. Euh, c'est comme leurs cousins, ça vaut 7 points. Okay. Donc donc leurs les, cousins qui sont les Berserk. Les Berserk qui sont très connus, hein, pour, voilà. Ça vaut 7 points, par contre là, on n'est pas du tout sur le même délire du mouvement. Là, on a un petit mouvement de 4, donc on est même sur un mouvement qui est faible. Hein. C'est ouais. le plus ouais. faible du jeu. Hein. Pour l'instant, c'est le plus faible, c'est très très lent. On a une défense moyenne, c'est du 4+, donc voilà, hein, ça ne tient pas non plus de, de fou. Hein, c'est comme, euh, bah, comme, comme les berserks, on hein, s'est pas fait pour tenir, hein, ça tape dur. Hein. Ouais, c'est ça. Et derrière, euh, on a un bon moral, voilà. Il y a deux types d'attaques sur euh, les grandes haches. Le premier type d'attaque, c'est l'attaque qu'on va charger du classique. Donc ça va être sur du 3+, 8D, ce qui est pas mal, hein, ça commence à bien avoider. Oui. Et euh, chaque sauvegarde loupée par le défenseur va engendrer une touche en plus. Ça, ça pique ça, ça pique. Ouais. Ça, ça pique beaucoup, là. Ça commence à bien piquer. Si l'on parle, on va dire, en stade pur, quand on balance 8 attaques ouais. qui touchent sur 3+, et qu'on a chargé, on les relance. Exactement. Sauf euh, particularité. Mais en gros, on est entre 6 et 7 touches. Sur une unité de base qui a une sauvegarde moyenne, on va dire à 4, à 4 ouais. euh, on se retrouve entre 3 et 4 euh, touche touche ouais. qui passe, donc on les double, ce qui ferait éventuellement entre 6 et 8 morts ça, euh, sur, euh, sur la phase de tatane. Donc c'est pas les lieux, potentiellement, si on fait les 8, c'est Doran. rangs. Donc rangs, euh, voilà. ça commence à piquer dur. Il Faut savoir qu'en plus, avec les, euh, bah, les, les, les grandes haches, c'est des unités ombles, donc elles peuvent éventuellement. Euh, c pas, elles peuvent éventuellement d'ailleurs, elles ont le, le entre guillemets le keyword, c'est des unités humble, ouais. et donc elles peuvent bénéficier des bonus si vous avez leur humble en ouais, tant que seigneur de guerre, en tant que général et donc bah, si vous avez la carte, vous activez, vous rajoutez 3 wounds. Donc déjà tu, on n'est pas loin de wiper un, un, un plateau, de, un, un pack entier sur, un sur une activation. Un petit jeu en plus Et ouais. Ouais, ouais ouais carrément. Et aucun okay, vous n'avez pas wiper, euh, donc aucun okay, on se fait charger avec un mouvement de 4, il y a de fortes chances de se faire charger quand même. Euh, ils ont une autre attaque qui elle est euh, aussi extrêmement forte. Si on commence donc le tour engagé, euh, on balance du 6D sur du 2. Là quand même, ça commence à être pas mal. Sans sauvegarde d'armure. Donc là, euh, ça commence à envoyer surtout sur du gros. S'il ne leur reste qu'un rang, petit travail des bars et cœur. Donc bon là c'est vraiment mal. Mais des, les touches euh, qui font du 6 donnent 2 touches. Ouais. Donc ça fait encore sans sauvegarde d'armure, ça augmente encore plus. Euh, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. Euh... C'est des grosses tatanes de hache, bien voilà, sûr. C'est ça, les mecs ouais. ils sont chauds, ils préparent leurs coups, ça envoie des belles tatanes. Donc c'est vraiment une très belle unité euh, qu'on va voir. C'est ultra violent. C'est violent. C'est lent. Les Bers, mais c'est très lent. C'est très lent. Très lent. Très, très lent. Moi, pour moi, c'est une unité sur un sur bulle à 40 points. Tu n'en joues qu'un. Tu joues qu'un qu qu plot, en fait. Ça. Tu joues un plot que tu mets au centre. Ouais. Et tu vois tu un peu avancer. ce qui se passe ouais, ouais, ta gauche, Moi, j'en viens du coup euh, au Berserk, parce que c'est une unité que j'aime beaucoup. Ouais. Déjà, je la trouve hyper stylée. J'aime beaucoup Large Humble. J'aime beaucoup les grandes haches. Euh, les Berserk, ils ont euh, la capacité, donc déjà, d'être très mobiles. Ils ont ouais. un, un mouvement de 6 de base. C'est très très rapide. Hein, ouais. Ils sont vénères. Alors, ils n'ont pas une bonne sauvegarde. Par contre, ils ont un bon. Morale, euh, ce bon qui moral fait que bah, 4, sur ouais. certains scénarios, on l'a vu, c'est important aussi. Ouais, oui. et, euh, et, euh, et ils tatanent bien, ils, ils avoinent, ils On a vu que le capitaine qui était, euh, qui était mis à jour dans la 1.4, dans la fac 1.4, ajouté deux attaques. Ouais. Ça veut dire que l'unité, quand elle a son full potentiel, là on pense de suite au tricks avec Kathleen Stark, ouais. euh, puisque les berserk ils ont 10 attaques, mais quand ils ont plus qu'un rang, on, ouais. ça doit crever. Ouais. Avec Kathleen, ils ont 10 attaques de base. de base, quand on met son influence. Ouais et avec Kathleen et le capitaine, eh bien on passe à 12 attaques, 12 attaques du euh, 3+, plus. ça commence à tartiner, ça tartine bien, euh, sachant qu'il y a des buffs à mettre avec les, avec les, les decks de cartes, ouais. ça reste des bonnes unités. Ça reste une bonne unité, ça. Ouais. Une unité à 8 points avec le champion, donc c'est cher, c'est cher, mais ça Mais ça fait moins mal. 12 ouais ouais. attaques avec PA1. Euh... ça ça très, n très Personne n'a envie de se prendre ça. Ouais, ouais clairement. Avec mouvement style, généralement c'est une unité qui va charger globalement hein, ouais. parce que ça, ça va plus vite que les autres infanteries, moins que la cavalerie. Mais c'est le plus rapide, hein, c'est le mouvement le, le maximum mmh. hors cavalerie ouais. parce qu'ils ont la manœuvre gratuite. Mais à l'heure actuelle, le 6 c'est le maximum. Donc ça va vraiment très très vite. C'est une unité qui charge donc il va y avoir le 3 plus relance, 12 d sur 3 plus relance. Moi ouais. c'est ouais, ce hein. que je te disais à ce stade, moi c'est le build qui m'intéresse vraiment ouais. le plus à ce stade. Ouais, c'est 3 euh, socles de Berserker, 3 mmh. unités de Berserker, une mmh. unité de Grande Hache, Kathleen, Lord John Humble en général. Ouais. Et, euh, et un autre NCU euh, à voir, avec aussi des captains dans les dans, les, dans ouais, les Avec comment pour, pour euh, on euh, à voir, poste. non et puis aussi Rob. Ouais. Rob avec le loup. Rob avec les mouvements et le loup. Ouais, pour ouais, avoir ouais. Ça c'est vraiment un build qui m'intéresse, ouais. que j'aimerais bien travailler. C'est ouais. sympa, ça se joue. Hein, ça existe des ouais. builds à peu près semblables à 2-3 petites touches près. Euh, ça se joue en tournoi, ça a des résultats plus que corrects. Ouais. Euh, voilà. Généralement, quand… Quand je vais parler de ça se joue en tournoi, ça va être les tournois américains. Ouais, voilà. ouais. parce qu'en France on a eu que des, tournois que des petits tournois. Et que et des ça se développe, ça, ça va venir tranquillement. Rapidement. Mais voilà, ce sera les tournois américains qui sont vraiment des tournois qui sont majeurs. Il y en a souvent, Il y en a ouais. très très souvent. Donc veux... voilà pour, le pour les ombres. En tout cas, c'est de deux unités et ouais. trois unités, on va dire en rajoutant le large largeon. Euh, pour l'instant, les unités ombres sont fortes. Moi, elles me plaisent. Beaucoup. Les unités ombres sont très fortes, ouais. euh, mais très fragiles aussi. Il hein. ouais. faut savoir que ça meurt très très vite. Donc ouais. tu. Faut les jouer euh, prudemment. Donc euh, une unité où je veux m'arrêter aussi parce qu'elle est un petit peu particulière, c'est la Garde d'honneur des d'Edar. Alors la Garde d'honneur, il faut savoir que pour l'instant on l'a qu'en VO. Ouais, il n'y a que la carte en, en VO. Euh, à savoir que c'est pas des figurines à acheter en plus, hein, parce que c'est la même carte que les euh, même le miniature, c'est la même chose que les que les épéistes. Les épéistes, c'est juste les épéistes. Un petit peu boosté. Ouais, ils sont chauffés voilà, par, par la meilleure sauvegarde, euh, un mouvement un petit peu mieux de mémoire. Et euh, surtout, ils ont le Fearless, euh, que je pense qui est un keyword qu'on va voir revenir. Mm -hmm. euh, donc, ils ne peuvent pas subir de malus pour euh, les tests de morale. On pense directement, je ne sais pas, à des trucs comme le, le festin des, des corbeaux, hein, ou ouais. tour 6, le moins 6 de morale, bah, tu l'as pas fou. Et ils ne peuvent jamais devenir paniqués. Donc c'est vraiment une unité qui est... Euh, c'est le temps C'est hein, voilà, vraiment, vraiment... Voilà, bah, vraiment le, le nerf des Stark. Ça, ouais, ça, ça ne fuit pas. Quoi. Donc cette unité là coûte combien de points 7 points. 7 points. Hein. Sachant un... qu'il faut l'attacher avec Edard. Voilà. Il faut, voilà, faut qu'il y ait Edard obligatoirement sinon on ne peut pas la jouer. Ouais. Donc il euh, n'y a qu'une seule unité comme ça, avec Edard dedans. C'est obligatoire. Donc ça oblige à avoir Edard en commandant aussi. Ouais. Donc c'est vraiment dans un milieu particulier. Change. Mais euh, ça vaut le coup d'en parler parce qu'on la voit pas souvent. Tout à fait. Mais sur certains scénarios, ça peut être extrêmement fort. Sachant que Eddard tu peux le jouer en général. Oui. Euh, donc dans quel cas tu ne payes pas en point. Ouais. Tu peux le jouer en NCU. Ouais, mais et là alors, NCU... pour le coup il vaut 4 points. Ouais, il vaut 4 points. Mais par contre en NCU tu ne pourras pas avoir la garde, voilà. parce qu'il faut qu'il soit dedans. Ouais. Donc tu pourras que l'avoir en général. Eddard est un très bon général, et ouais. il a des très bonnes cartes, mais ouais. euh, c'est un build différent, ça se monte voilà. Exactement. C'est la, la beauté de ce jeu. C'est en fait c'est vraiment ça. Hein. On voit dans ce jeu en fait, il y a à ce stade là il n'y a pas énormément d'unités, mais les choix qu'on va faire de personnages vont clairement orienter euh, les builds et puis le gameplay des, des, des, du jeu, donc euh, c'est aussi à vous de choisir aussi euh, bah, comment vous voulez orienter ça quoi. Là, je ouais. remontais sur ça justement et sur les sélections, une petite aparté sur une dans les Stark qui sont les, les Tully et les Cracknomens, donc c'est deux, euh, deux factions comme les ombres qui sont rattachées. Ouais. Euh, c'est les Bannerets en quelque voilà, sorte, c'est les, le, les Bannerets, c'est le tout court ouais. ouais. <rire> et euh, c'est vraiment des factions qui sont fortes et qui avec leurs propres généraux, parce qu'il y a Brian Tully et euh, and Reed ouais. en fait peuvent être joués en armée quasiment toute seule dans les Stark ouais. entre guillemets mais ça demande des complexités de la ressource de la si ressource, ressource ouais. parce qu'il faut créer entre guillemets des unités Stark, euh, en comme Tulis, un petit la... détachement au sein voilà, de l'armée, sur des formats à 40 points, on a regardé globalement. Euh, C'est-à-dire que compliqué. C'est compliqué. compliqué. Les Tully on a vu que bon, euh, c'est une bonne unité résistante. Ouais. Euh, néanmoins, elle nécessite de la ressource pour en faire des, un vrai un vrai tank. Ouais. Et euh, et euh, sur des bulles à 40 points, euh, c'est difficile à caser. Ouais. Néanmoins, ça reste une, une bonne unité tank. Euh, donc euh, voilà. Et après euh, 50 points, les Cracknomens, le, ouais, en 50 points ça passe. Là ça commence à devenir euh, vachement plus intéressant. Et après on a les Cracknomens, donc c'est les les les ceux qui sont rattachés à Holland Reed, ouais, c'est-à-dire euh, les archers. Donc ouais. c'est pareil, ils ont besoin aussi d'Holland Reed pour pour exister entre ça. guillemets et euh et il faut et payer, là, fait, voilà, il faut payer 3 ouais. points d'attachement pour pouvoir avoir deux unités Cracknomens en plus et pouvoir faire des choses quoi. Ouais. c'est ça demande euh, ouais. Ça demande de la ressource, ça demande un gameplay particulier ça reste très bon, hein. On... ouais. tous les gameplays sont possibles, hein. j'ai même affronté du full cavalier c'est compliqué à jouer, c'est compliqué, mais euh, ça peut être pas mal sur certains match-ups. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont qui sont envisageables. À ce stade du jeu, moi j'ai mis une, une réticence sur les sur les globalement hein, sur sur les archers en fait, sur tout ce qui est tout ce qui va être unité euh, de tir à de, de tir hein, ni plus ni moins. Euh, j'ai du mal à, à les trouver. Euh, j'ai du mal vraiment à les trouver intéressantes en termes de jeu. On y reviendra parce que euh, parce que bah, c'est pas en fait cette notion de short range et de long range qui reste limitée c'est-à-dire que soit tu tires à 6 pas soit tu tires à 12 pas et généralement les archers qu'on a vu ça tire à 6 pas 6 euh, pas c'est très proche euh, ouais. Si pas, c'est tu tires une fois et après tu te prends une charge dans le grand quoi. Alors, Alors sauf si tu as, as vraiment de quoi avoir des, des, des, de la garnison devant toi pour, pour encaisser, mais euh, c'est compliqué. Je trouve que les unités d'archers à ce stade-là du jeu sont difficiles à positionner. On, on, on, je pense qu'on reviendra cas par cas. Il y a quelques unités d'archers qui, qui, qui valent le détour, ouais. euh, surtout en night. Ouais, mais qui ont euh, besoin de leur attachment pour, pour ça. Voilà, après, même sans leur attachment, c'est voilà, sûr que les unités qui tirent à longue, ont un gros gros avantage ouais. avec le shift, surtout avec le shift, ça leur permet de, de, de pouvoir tirer de très loin. Ouais. Et, euh, Et puis ça... de tirer de se prémunir d'une charge en fait, ça, parce ça, que ça, quand ça, as ça assiste, reste tu la bouffes ouais. la charge quoi. Ouais, c'est auto, sinon il ouais. faut vraiment bien se placer, c'est vraiment, les archers ouais. c'est un gros gros jeu de placement euh, parce qu'il faut sortir des arcs. Hein, on rappelle que si on n'est pas vu, on n'est pas chargé. Ouais. Euh, c'est compliqué à jouer, les archers c'est pas ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle. Euh, le tir globalement est pas ce qu'il y a ouais. de mieux à l'heure actuelle. Faites des portées. C'est ça. des portées sont courtes en fait. La notion de, de 6 et de 12, c'est quoi C'est quoi Je rebondis là-dessus. Ils l'ont dit dans, dans la conférence. Les règles. La conférence Cool notre. Ouais. La, la Les règles sont faites avec ces portées. Mais toute carte ou attachment qui sortira peut modifier ces dites portées. Bien sûr. On n'est pas impossible de voir des tirs à 24. Oui, bien sûr. Voilà. Donc voilà pour ça. Euh, pour les pour les Stark. Voilà, euh, ça. Après, on a pas mal de personnages qui sont disponibles, ouais. euh, notamment par le biais bah, des héros, euh, des boîtes de héros. On a deux boîtes, de, enfin il y, y a une boîte de héros qui est sortie en VF, il y a une deuxième qui est sortie est qui est déjà en VO. La, la deuxième, donc on a euh, Recon, ouais. Arya. Ouais. Euh, on va avoir Syrio euh, Forel qui va avec okay. Arya. C'est ça. Euh, on va avoir euh, Osha qui va avec Ricon qui coûte ça. 0 points, okay, qui est un attachment qu'on peut rajouter sur une unité qui permet de faire fuir Ricon. Ouais. Qui est dans l'unité de Ricon de au ouais. et, euh, et puis euh, et puis, et puis on va avoir Merarid aussi qui est la nounou ouais. de ses de petits enfants. Donc c'est euh, des persos qui sont pas euh, des combattants euh, renommés, euh, néanmoins qui vont amener des buffs différents aux unités. Donc là pour l'instant, ça c'est que sur de la VO, ça arrivera en France, ah, oui. mais il y a des choses intéressantes euh, sur ces unités-là. Merarid euh, très sympa. Hein. Meraride, c'est comme, euh, on le verra un peu plus tard sur les Free Folk, c'est même même même capacité. Euh, L'unité ennemie s'active à longue portée, elle prend des 3 wound direct. Ouais, Bonjour. c'est cool. Tu bouges, D3 wound, c'est ouais. pratique. Dans les Stark, là pour le coup, disponible en VO, il y a Roderick Cassel qui a un NCE qui coûte 4 points mais qui est assez intéressant. Ouais, très intéressant, qui donne ben, des, des bons bonus, qui est, qui est souvent joué, hein, il fait partie des 3 les plus joués en, en Stark, c'est vraiment les 3 les plus joués, pas en tant que commandant. Euh, moi, en tant que commandant, mais souvent, je joue en tant que, que NCU. Ouais. À la place de dar ça dépend de, des combos. Euh, Rob qui a des très bonnes cartes de Général. Moi, j'aime beaucoup les cartes qui, de Rob. Ouais, ouais, qui a euh, été beaucoup décrié au début, en mode « Ouais, on n'arrive pas à faire grand-chose avec ». Et en fait, plus on joue, plus on se rend compte de, des capacités qu'il peut faire. Il et fait aussi, gagner de la mobilité. Et en fait, le, la, le jeu, c'est la mobilité. Hein. Ouais. Et il fait gagner plusieurs mobilité euh, et tu peux pivoter avant de marcher. Et, ouais. et ça, c'est très fort ouais. Ça, c'est très très fort. Euh, en fait. Moi, j'aime beaucoup. Dans les berserks, ouais, en fait, ça le fait. Parce, en fait, je... Je... parce que qu'attaquer sur un flanc euh, ou un dos avec une grande mobilité, c'est ce que ça peut permettre de faire. Et surtout, lui, il fait faire une, une action de charge gratuite. Quant à la cavalerie. Ça, ça c'est fort. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. J'aime beaucoup. <rire> j'aime beaucoup Rob. Euh, j'aime beaucoup Rob. J'aime beaucoup l'art John Humble. Ouais. Et euh, j'aime beaucoup les Humble. Donc, on a la cavalerie de Stark aussi, qui est très sympathique. Qui avait une capacité euh, un peu de guérilla. Parce qu'en fait, quand on les tape, ils peuvent claquer un ordre et ils font une action de retraite gratuite. Ouais. Donc ce qui peut être pas mal parce que bah, tuer une cavalerie mmh. euh, c'est un peu compliqué, c'est très mobile. On va, le mec vient, charge, tamponne, met quelques PV et après le mec se retrouve au milieu. Nous on fait une retraite, on se barre donc ça veut dire que derrière, retraite gratuite donc on pourra charger notre activation. Sachant ouais. euh, qu'on a vu que les retraites en plus on pouvait slider. Hein. On ouais, n'est pas on obligé d'aller en arrière, on peut slider, slider sur l'autre côté. Ouais. Donc tu, ça peut permettre de même venir, se tamponner ouais. l'unité, slider et aller ouais. chercher ce qui est derrière. Ouais. Euh, donc, c'est une très bonne capacité qui leur rend vraiment, vraiment très mobile. Quoi. Ok, c'est une unité qui vaut 7 points. Ce qui vaut 7 points, qui a des stats moyennes. Hein. On est sur 4 plus de sauvegarde pour de la cavalerie. Euh... Ouais. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon. C'est voilà, C'est une vrai, cavalerie légère. Ça une vrai, cavalerie donc, légère. Ouais, ouais, On a fait globalement le tour pour, les, pour les, ça, les Stark. N'hésitez euh, pas, si vous aussi, euh, vous êtes un fervent défenseur du Nord. Et eh bien, à partager vos expériences de jeu dans la, dans la description de la vidéo, à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous jouez, s'il y a des tricks de jeu que vous avez vus, etc. N'hésitez bah, pas à les partager, on est là pour ça. Et donc, eh bien, euh, je te propose qu'on passe à la faction de Lannisters. Ouais, elle est, bah, la deuxième faction, la la plus connue, hein, la deuxième faction la plus connue, celle qui était dans la boîte de base avec euh, avec les autres. Euh, donc là, on est sur l'armée qui a le plus de de commandants jouables à l'heure actuelle. Hein. Ouais. Donc, Alors 8... quand tu parles des commandants jouables, tu parles aussi des personnes des commandants neutres. Oui, ah. c'est tous les commandants jouables. Ouais. Bah, pareil pour, pour on les, le les stars Star, aussi. Ouais, il, il, Star. il, il, il y a deux commandants neutres qui peuvent être joués, donc euh, ça, ça compte quand même. Ça ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Euh, donc c'est la faction qui a, alors là, je le précise bien de mon point de vue oh. personnel, euh, le plus de potentialité ouais. en euh, termes de jeu parce qu'on peut faire si on inclut la, la, la VO, euh, on peut faire tout. On inclut la VO. On peut quasiment tout faire. Euh, euh, donc c'est vraiment une faction où il y a beaucoup de potentialité. Avec euh, bien entendu la spécificité qu'est la suprématie Lannister qui a à l'heure actuelle que sur deux unités. Euh, donc les gardes, Une les gardes. unité de base. Voilà, on va, ouais. on va reparler de cette unité de base, cette ossature, qui est une unité qui vaut 5, 5 points. points. Euh, qui a une sauvegarde à 3 pour le coup, donc ouais. qui un peu plus tanky Ça que les épéistes Stark. Trop trop euh, avec un, un moral qui est un peu plus haut et, euh, et qui bouge de 4 il me semble exactement ça bouge. par contre c'est très lent c'est très lent euh, après pas tout ça on va dire que globalement il y a quand même un respect de, des notions de base c'est oui. à dire qu'ils partent quand une unité est un peu plus tank c'est à dire bah, plus euh, lourd en termes d'armure forcément ouais. elle se déplace moins vite que des sûr, mecs logique, qui ont une petite côte de maille et un ça. bout de cuir sur le sur le bout du c'est quoi. donc après, euh, par contre ils, ils ont un moral un peu moins bon, on est sur du 7+, donc on est quand même sur le, ouais. le moral haut. Quand on commence Mais à ils ont plus. leur attachment Exactement. qui permet de contrebalancer voilà, ce problème. c'est ça, à 1 point, donc ça les fait passer à 6, et généralement, on sait jouer très très souvent comme ça. Ils ont un attachment qui fait euh, un peu en mode euh, à la 40k, je crois. Donc. Ouais, le commissaire. C'est ça, un peu à la mode du commissaire. Euh, boom, on en tue un, on loupe le test de panique. Et on le réussit. on le automatiquement. On le qui automatiquement. Donc, qu qu suprême-asside et Et donc, test de panique pour la l'unité attaquante. Unité attaquante, pas forcément engagée au corps à corps. Si on se fait tirer dessus par des archers, unité attaquante. Voilà. Donc euh, là, ils font un test de panique à -2 et euh, ça peut être très chiant le -2. On peut prendre vraiment beaucoup de dégâts rapidement. Donc mmh. c'est très sympathique. Il y a aussi la cavalerie, on va s'attarder un peu plus tard sur la cavalerie, donc il y a aussi la cavalerie qui a, qui qui a la suprématie. Qui hein. a suprématie. donc c'est vraiment très fort. Cavalerie Stark qui sort euh, d'après euh, nos renseignements sûrs, euh, ils sortent le 24, euh, le 15 juillet, pardon. Donc, ils 15 sortent mi-juillet mi en, en version française, la cavalerie Stark. Pour les unités, euh, pareil que les Stark, on va pas détailler de fou, les euh, quelques particularités entre les deux armées, leurs tireurs à eux ont une PA, hein, les armées à ont une PA, qui est fort, hein. la PA ouais. c'est vraiment très très fort, donc... Euh, donc c'est fort, par contre on a un moral de 8. Donc là pour le coup, en plus là pour le coup c'est une unité qui tire à longue. Ça tire à longue, ça chiffre, donc techniquement on tire à euh, 14. 14. Ce qui est pas tire moins. à 14. Si on rajoute un point, ça les fait passer à 7 points par contre. Ouais. Euh, mais on a un mec qui avait, pareil, le petit commissaire, parce que leur petit moral de 8, ça a besoin d'être ouais. géré comme ça. Mais voilà, donc ça, c'est une petite particularités Donc euh, moi, je vais m'attarder sur 3 unités en particulier. Euh, je vais m'attarder sur, en premier, les euh, Fils, fils du, guerrier. du Guerrier. Les Fils du Guerrier, wow, sons, qui ne sont pas encore sortis en fire, ouais. euh, français. Donc c'est une unité qui est, euh, sur le papier, semi-moyenne au niveau des stats pour 8 points. On a une sauvegarde de 4+, Ouais, ouais, hein. pas fou. On, a, on touche 7 attaques sur 4+. C'est pas fou. Toujours pas fou. Mouvement de 5. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Morale de 4. Ça c'est très correct. Ça c'est très très correct. Par contre, on a euh, la règle des euh, prières de bataille qui fait que quand on réussit un test de morale, on euh, récupère un token de foi qu'on peut stacker et qu'on peut dépenser pour avoir plus un pour toucher ou plus un la sauvegarde euh, d'armure. Donc tu là, vas on... aller au fur et à mesure que tu réussis tes tests de sauvegarde, tes voilà. tests de panique, on, tu on vas stack. aller faire un... Voilà, par contre après, c'est n'est pas euh, infini. On, on le stack, on le joue, euh, on, on l'expande. donc ça, on a ça pour une fois qu'on qu l'enlève, mais ça va revenir après à la, à la valeur d'origine. On va pas juste on va stacker et rester à un, un, un 2 plus tout le long de la partie. Mm -hmm. Voilà, c'est quand on va le stacker, on va avoir le bonus. Une fois qu'on a fini la phase, le bonus va partir. Mais ils peuvent rapidement tomber à 7D euh, sur du 2+, 7D sur du 2+, en charge, euh, c'est pas dégueu quand même. Hein. Euh, et pareil, ils peuvent avoir une sauvegarde un mur de 2+, donc devenir très tanky. Donc c'est très sympathique, surtout si on le combote avec le grand moineau qui est sorti dans la boîte de héros Leinster 1, euh, qui fait que toutes ces cartes de général sont des cartes qui font faire des tests de morale. On voit déjà le combo euh, assez sympathique à ce niveau-là. On va s'attarder un peu plus sur ce combo par la suite. Euh, mais voilà, c'est une unité qui euh, est très tanky, qui tape très fort et avec certains attachments qui peut, euh, pour du 11 points, donc avec des à 3 ouais, ça points, commence à devenir cher. très cher, ah, ouais. mais euh, elle est littéralement intuable, quasiment, à part euh, la Kingsguard qui est disponible qu'en VO aussi pour l'instant, ouais, qu'en VO en pour, ouais. pour l'instant, ouais. donc la Kingsguard, Guard, ça, ta base de ouf, hein, ouais. c'est 8D sur du 2+, ah, on envoie du pâté. C'est vraiment une unité d'élite. Ouais, ça envoie du pâté, sauvegarde 3, moral 4, ça bouge de 5. Gros stats Voilà. Là, gros, gros stat. stat. Ouais. Par contre, il n'y a que 8 modèles. Et on ne peut pas en faire revenir. En ouais. Donc euh, chaque ouais, modèle ouais. compte. Et il y a encore un, un et. Et, euh, ils sont aussi fearless, vous voyez, Je vous l'avais dit que le mot Keyword, ouais. ça revient fearless, donc, pas de test de panier, heures, ouais. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Et le problème, c'est qu'il faut, jouer, euh, Geoffrey. Et <rire> ouais. notre très cher ami Geoffrey est aussi fort qu'il est chiant. Ouais. Donc, veux, il C'est ça qui est magique, c'est qu'on a des persos dans ce jeu qui te que tu as envie de jouer parce que ouais. ça dé débloque des ouais. unités, mais il t'apporte des malus. Ouais, ouais, ouais, ouais. je suis, suis d'accord avec toi. Euh, là, les malus sont quand même très violents, euh, mais pff, la Kingsguard est quand même très très forte. Ouais. Très très forte, mais très... On a pas dit combien de point. points 6 points. 6 points, c'est super ouais. accessible. Ouais, c'est très accessible, ouais. mais compliqué à jouer, hein. on ne peut ouais. pas aller l'exposer, parce que chaque mort, ça pique. Voilà, ça pique, c'est définitif. C'est définitif. Ouais. C'est définitif. La deuxième avantage de la boîte de la Kingsguard, c'est qu'il débloque donc tous les attachments de la Kingsguard. En fait, s'ils ne peuvent pas être raised, c'est parce que c'est tous des personnages nommés. Ouais. On peut pas raise de personnages nommés, comme vous le savez. Ouais. En fait, ouais. ouais. Les persos Kingsguard, ce sont en fait les, les, les, des, des attachments qu'on peut débloquer comme tous les attachments qu'on peut débloquer en temps normal, comme l'assaut vétéran, comme le, le, le Capitaine, tout ça. Euh, sauf que si on utilise ces attachments, on ne peut pas avoir la Kingsguard d'inclus dans l'armée. Ouais. C'est l'un ouais. ou l'autre. Soit tu prends les persos type Baristan Selmy, ouais. type un tel un tel, euh, qui sont des Kingsguard. Soit tu prends l'unité Kingsguard. Exactement. c'est ah. ça, ça. On peut ah. pas avoir les deux en même temps. Euh, on, on va, on va revenir. Euh... Ben, je te propose d'abord qu'on parle de ces personnages-là, et après ouais. tu nous diras si toi, de ton avis, vaut mieux la Kingsguard ou vaut mieux les attachments. Ok. Euh, au niveau des personnages, euh, on va s'arrêter euh, sur trois personnages. Donc on va commencer par le plus cher, euh, donc Baristan Selmy qui donne plus de morale à son unité, oh. ouais c'est bien. et qui, à chaque fois que son unité réussit un test de morale, de, euh, redonne D3 PV à son unité. C'est bien aussi. Très fort, très sympathique. Ensuite, on va passer sur le mec, il, il y en a plein d'autres, hein. bon, je vous laisse découvrir. On va passer sur deux petits que moi j'aime bien, à un point chacun. Euh, Preston, qui lui, à chaque fois qu'on active une unité, permet de piocher une carte. Ça c'est bien. Vous savez que j'aime les cartes ouais. Ah ouais, c'est donc ça c'est top. Et enfin le Merin euh, 30 qui à chaque fois qu'on active l'unité, euh, met un condition token de notre choix euh, sur une euh, unité à longue portée. Quand on sait la force de ces, de, de, de, de ces, de ces jetons, c'est euh, très très fort. La seule euh, condition pour que toutes ces actions arrivent, c'est qu'on contrôle donc la couronne. Et avec Geoffrey, on l'a tout le temps, tout le temps. Ouais, donc ça veut dire que euh, Geoffrey devient un attachment assez intéressant, mais il a besoin de ressources à côté pour bien fiabiliser tout ça, quoi. C'est ça. Ouais. Euh, Geoffrey devient un NCU vraiment intéressant euh, pour quatre points, malgré le jeton panique qu'il met à chaque fois. Ouais. Mais il débloque la Kingsguard en attachment, ouais, qui permet persos, de faire beaucoup de choses. Hein. Les persos sont bien. Après, on, on, on verra tout à l'heure parce qu'on va venir au build euh, au build Lannister. Euh, globalement, on, on a vu quand même, alors. Les, les... Ces attachements là forcément vont aller dans des pavés d'infanterie ouais. et on va voir que euh, les bulles de l'annister qu'on voit pour l'instant euh, être les plus forts ne s'orientent pas sur de l'infanterie. Alors dans ce, ouais. ce qui tourne le plus c'est de la cave. Ce qui tourne le plus c'est de la cave. Donc euh, donc voilà mais euh, moi je note que comme tu le disais au début ça te donne une vachement une, une grosse flexibilité de ouais. jeu et ça c'est toujours intéressant. Ah ouais ça ouais. c'est bien, C'est pas, pas avoir de redondance quand on joue c'est ouais. ça qui donne la beauté d'un jeu. Après en termes d'unités jusqu'à présent, donc euh, bah, les, les, les sorties euh, outre le, le starter pack mmh. euh, avec les unités qu'il y qui avait dedans, euh, on a eu la sortie des héros euh, Lannister, ouais. donc avec euh, les personnages qui permettent bah, d'avoir des généraux et puis d'avoir des attachements supplémentaires. Euh, on a les arbalétriers ouais. qui sont déjà sortis. Ils sont sortis. Ouais. Et euh, vont arriver aussi les euh, pyromancer. Oui, les pyromanciens. Exactement. Et qui te jettent du feu grégeois dans le groin. Très sympathique. Et euh, eux, ils arrivent le 24 juin. Donc, ouais, donc ça, arrive, ça arrive très vite, arrive très vite. Ouais. et euh, très particulier cette unité. Alors très très particulier, on va s'arrêter dessus parce que c'est une unité où il y a beaucoup de débats euh, de, bah, de partout de l'océan, hein, que ce soit aux états unis ou en France, parce que toutes leurs attaques euh, sont sans sauvegarde d'armure. Euh, donc les pyromanciens, euh, on est sur une unité qui vaut 7 points. Qui c'est cher, non c'est cher. C'est ouais, ouais. un mouvement de 5, c'est correct. Ça a 6 attaques au tir et au corps à corps. Sur du 3, c'est moyen. Mmh. Parce que c'est pas beaucoup. Ouais. Ça a 6 plus de sauvegarde. C'est nul. C'est nul. Ça a 7 de morale. C'est très, très moyen. C'est très moyen. Mais ça ne fait aucune sauvegarde. Okay. Et ça donne euh, vicieux. Donc moins 2 au euh, test de morale. Donc euh, par contre, c'est à short. Hein. Là, ça a courte portée. Euh, forcément, ça a courte portée. Très difficile à jouer Très hein, comme difficile ça. à jouer. Il euh, y a une combo qui existe euh, avec euh, Brand, donc l'attachement neutre qui est pour l'instant que dans la Kickstarter mais qui a été annoncé par Kulmini Hornet pendant leur live ouais. qui va pour cet été, Donc il va ressortir, donc il sera jouable par tout le monde. Mm -hmm. Ça fait unité à 9 points oui, donc, là, parce que Brand vaut 2. 2, ça fait très très cher. Mais on passe à 5 de morale, on passe à 6 de mouvement et on passe à 8 dés. Donc il te rajoute euh, plus un moral, plus un mouvement ouais. et plus euh, deux attaques. C'est ça. Mais globalement, Brown partout où il va aller, il va faire mal en vrai. Parce il va faire mal. Autre. Oui, par contre, euh, il faut contrôler la bourse, donc il est contrable le monsieur. C'est une unité qui est très compliquée, qui demande beaucoup de doigté quand on la joue. Euh, au niveau des placements parce que si en fait si on laisse une fenêtre pour se faire charger compliqué c'est compliqué sauf sauvegarde à 6 c'est compliqué l'idée elle est quasiment Nous, on, en a, on, en a, on en a conclu qu'à 40 points c'était difficile à difficile. jouer à sur un format à 50 ok on peut en parler en seconde liste ça peut rentrer parce que si on tombe qu'on débute avec les doubles carrières bolton ou beaucoup de tully ouais. euh, donc voilà ah ouais, parce qu'en gros c'est des chasseurs d'élite voilà si on vraiment... tombe contre des trucs avec beaucoup d'armure bah ça pique, bien. Ouais. Ça pique de, de bien se placer hors de portée de, de l'angle de, de vue et de balancer les attaques au tir euh, qui vont dé, dépoper tous les euh, tous nos chers amis euh, ouais, ouais. Tout à fait. De, de la grosse cavalerie Bolton là on est on est très bien mais c'est vrai que c'est compliqué c'est compliqué ouais. et puis, puis, les, figurines les, les figurines sont magnifiques les figurines sont bien stylées ouais, ouais, ouais, tout, tout à fait super stylées après en termes de en termes de personnages alors moi j'ai pas les cartes parce que je suis pas un joueur Lannister euh, mais on a vu pas mal de choses alors bien évidemment on a vu euh, ce qui est sorti de suite, ça a été euh, bah, le fait que euh, on pouvait jouer euh, Cersei euh, et puis euh, avec tous les malus qu'elle mettait okay. sur les trucs de commandement. Donc ça, c'était un, un des premiers tricks Lannister qui est sorti, c'est-à-dire qu'elle a jouer sur les tests de moral adverse en leur mettant des malus avec les influences, notamment l'influence de Cersei. Ça. Euh, donc voilà, et le avec... grand moineau qui reste a priori... Euh, le euh, le des... NCU number one chez les c'est euh, ça ouais. c'est très très, très très fort et c'est très très fort et, euh, et on l'a donc c'est dans les bulles majeures sur les Lannister ça va être ben, la cavalerie Lannister c'est ça spammée, et avec le grand moineau ouais le, le le gros combo qui fonctionne beaucoup en tournoi euh, sur, aux États-Unis donc euh, en ce moment c'est le grand moineau en général donc un NCU gratuit Soit CRC derrière, soit on part sur Varys ou Peter on ouais. qui sont un build un peu plus défensif. Euh, double pack de cavalerie, donc 8 points chacun. Ouais. Mais euh, c'est une cavalerie qui fait beaucoup de dégâts quand elle charge, hein, parce qu'on rajoute plus 3D, donc on va être sur du 3+, en charge. Euh, 3 en charge sur 9D, ouais. avec PA1 et les 6 font 2 touches. Donc voilà, ouais. une charge très violente. Par contre on l'a vu, c'est une cavalerie qui a vraiment besoin de charger pour être fiabilisée, ouais, parce que sinon c'est que 6D. Donc là, c'est compliqué. Ouais. Mais l'avantage, en fait, avec le, le Grand Moineau, c'est que quand on, attache le, le, on influence quelqu'un avec le Grand Moineau, ça donne plus 2 en morale. Donc ça, c'est fort, parce qu'ils ont 6, donc ça les fait passer à 4. Donc là, on a quand même un très bon moral. Et euh, en fait, on fait passer des tests de morale. Et ça donne des bonus. On touche sur plus 1, donc ils vont toucher ouais. sur plus 2. On passe des tests de morale, on récupère 4 PV. Donc sur du 4+, ça, ça se réussit facilement. Ouais, ouais, et, on, part, on réussit les tests de morale, on déclenche la, suprém la suprématie Lannister. Donc c'est vraiment, on va charger... Si on passe le truc, donc on va toucher 9 dés sur du 2+, plus P1, 2 de, de touches sur les 6, on fait mal. Ouais. En retour, on va se faire taper, on va avoir un 4+, plus de, de morale, euh, on va pouvoir généralement le réussir, souvent on le réussit. On déclenche la suprématie Lannister, derrière ça reprend. Ouais, ouais Nous on reprend des PV, et en plus on met la suprématie qui met le moins deux. Alors tu disais, on avait euh, deux unités de cavalerie Lannister, ça. le grand moineau, Cersei ou Varys, ouais, voilà, si on veut avoir deux ça. NCU minimum. On et après, aussi, après on a de l'espace encore à côté pour mettre des unités. Ouais, hein. après il y, y a du garde, c'est généralement un ou deux packs de garde ouais, avec de la tuile voilà. de base. faut tanker, hein. faut, ouais, faut ouais. pouvoir aller choper les attachments. Avec l'attachement hein. systématiquement, voilà, il faut là, on le faire. Avec l'attachment pour pouvoir apprendre ça. On commence à voir tourner avec Geoffrey. Euh, et, comme on l'a dit juste avant, les attachements de Kingsguard pour aller ouais. piocher, pour aller mettre des conditions tokens en ouais. plus, pour pouvoir encore plus fiabiliser les charges. Donc il euh, y a ça qui varie un petit peu mais vraiment c'est le, le, la, ouais, la grosse unité du, de, de la C'est ouais, hein. Bolton et les deux, ouais. les deux cavaleries qui sont très très souvent joués. Parfois on ouais, Bolton, deux unités de cavalerie, euh, Grand Moineau, deux unités de cavalerie et la cavalerie Bolton en ouais. plus. Donc vraiment axé très très cavalerie sur, sur ça. Il y a d'autres, il y en a plein d'autres qui existent ouais. de concept mais c'est une qui est un archétype qui a de très très bons retours en, en tournoi quand, quand on joue les deux listes, il y a souvent une liste qui ressemble à ça. Yes, on a fait le tour de Lannister On a fait le tour de Lannister. Et eh bien je te propose qu'on passe euh, à tes préférés à toi, oh. euh, c'est-à-dire ceux seuls. qui gardent le mur, ça, la Night Nightwatch, les gardes de nuit, euh, qui vient tout juste de sortir en VF, et ouais qui euh, annonce une grosse sortie euh, cet été en VO. Avec bah, le premier pack de Des héros, bah, de héros euh, Nightwatch, on va y revenir, puisque ça, on a vu que actuellement en Nightwatch on avait le pack de base qui est sorti en même temps que les archers, les patrouilleurs, les chasseurs, oui, les, rangers, ouais, les rangers, les rangers chasseurs. Donc c'est une unité d'archers qui ouais. est déjà sortie en VF. Il ouais. euh, y a la baliste, euh, le scorpion. Ouais. Donc le, le scorpion qui va arriver, euh, qui arrive sur la dernière vague de sortie, donc il sera le euh, en juillet avec ouais, les Cavaliers Stark, avec les Cavaliers Lannister. Euh, et après, à côté de ça, on a, on a quand même pas euh, autant de flexibilité de jeu qu'on l'a avec les Stark, voir les Lannister comme tu l'as dit. Et on va avoir cette boîte de personnages euh, Nightwatch qui vont clairement réorienter le gameplay. Donc là, on va d'abord parler. De, ce y a là. de du starter pack et des unités qui ouais. sont là et, et après, après tu nous parleras un ouais. petit peu des sorties des, des qui sont sorties euh, qui, bon, qui bon, arrivent sorties, euh, ouais. donc euh, à l'heure actuelle on n'a que deux commandants donc c'est une unité assez pauvre en commandant hein. forcément on un qui... a un loup on a un loup on a un loup si puisqu'on a Jon Snow et on a le meilleur loup oui le meilleur loup le ouais. meilleur loup, ouais. Ouais. parce que pas de sauvegarde ça fait quand même mal et il s'active sur ton voilà, voilà. sur ton sa double activation très très fort euh, donc on a ça, au niveau de l'archétype la, de base, le, leur unité de base, c'est les, euh, les, euh, les, les frères jurés, frères, Les frères jurés, très très bonne unité, hein. pour 6 points, on... elle est considérée comme une des meilleures unités de base au niveau ouais, de ce ouais. parce que pour 6 points, on balance quand même sur du 3 plus 7 attaques, P1, et euh, sur du 6 on fait 2 touches, les mecs avoient. les mecs bien, on a un très bon moral, euh, voilà, on a, on a du moral de 5, hein, donc c'est vraiment un très très bon moral. Ouais. Et puis le système, le système des vœux de qui fait vraiment la différence. Le système des vœux. oui. Alors l'archétype de, de l'armée, vous l'avez vu dans, dans, dans, dans les parties sur, euh, sur Commander TV, les vœux sont vraiment un truc très particulier. C'est une carte qui va se déclencher, comme les cartes euh, de, de toutes les autres factions, ouais. mais qui va s'attacher à l'unité. Et euh, en restant attaché à l'unité, elle a un autre effet qui va se redéclencher, al vitam aeternam, le temps qu'on qu remplit les conditions. Donc ça, ça peut être très très fort. Bien entendu, c'est prévisible, hein, c'est attaché donc tout le monde la ouais, ouais. Mais, euh, Mais tu buffes tes unités à, de... sur le long ouais, terme, quoi. quoi hein. C'est pas très, un truc pour une phase. Ouais, c'est exactement ça, c'est très très fort. Ensuite, en autre unité qu'il y a dans la boîte de base, c'est les vétérans. Donc l'unité à 8 points. Donc là, on est sur du cher quand même, c'est très très cher. Ça touche euh, sur du 3, pareil, ça a une sauvegarde de 3, c'est un moral de 5, c'est un ordre qui fait que quand ça bloque des sauvegardes, ça rebalance des hits auto. Ah, ouais. donc, euh, c'est une unité assez tanky, vraiment assez tanky, mais quand même 8 points, c'est très, très cher. Euh, derrière, on a l'unité de cavalerie qui sort en VO cet été aussi, en même temps que la boîte de héros. Donc, voilà, pour l'instant, on ne l'a que dans la boîte. Ouais, un, ouais. euh, donc, une cavalerie avec des archers, donc euh, une cavalerie montée qui bouge pas mal pour 6 points. Ça bouge pas mal, hein. ah, ça bouge ouais, très ouais, vite. Carrément. 5 plus de sauvegarde, hein. on, ouais. on est avec des archers. Un bon moral toujours, et ça tire mieux que ça ne fait du corps à corps, parce que ça tire à courte. Mais avec la cavalerie... C'est plus envisageable parce que le mouvement de 6 gratuit va te permettre de te décaler et de, de fluctuer et de ouais. sortir en fait de, de, la, de la zone de, bah, des arcs de vue, de te mettre sur les flancs. Donc en plus, tu vas avoir le, le moins 1 à la sauvegarde quand tu vas tirer sur les flancs et de pouvoir les, les fiabiliser parce qu'au corps à corps, on n'est que sur 6 attaques, 4+. C'est pas ouf. C'était ouais. pas top du tout. Tandis qu'on a 7 attaques 3 euh, quand on est. Euh, on tire. Donc ensuite, on a, comme tu l'as dit, le, le scorpion. On l'a vu en jeu. Donc euh, magnifique euh, petite machine de guerre pour tuer des géants. Hein C'est la meilleure unité pour tuer des géants pour Ouais, mais, euh, mais peu fiable. Parce que t'as tes 3 d 3 tirs et euh, voilà. Ouais. Et puis surtout, le fait est qu'une fois que tu l'as touché. Euh, c'est le syndrome de la figurine, je te touche, tu ne fais plus rien de la partie, quoi. C'est ça. Ça se désengage pas, ça bouge plus. pas plus le tir, ça ne euh, pas. très fixe, voilà, ça ne shift pas, c'est très fixe. Alors, tu, tu le tires à 12, malus. mais bon... Ouais, c'est le gros malus à l'heure actuelle. Ouais, il faut... des difficile à jouer et puis... Euh, c'est difficile, il faut vraiment le couvrir, faut le jouer, c'est... Ouais, c'est pas... Alors, tu pas peux, en, en contrepartie, je pense que si tu t'en vers un Scorpion et que tu vas avoir besoin quand même de map control, de mobilité et d'unité écran, tu maintenant les conscrits. Ouais, de la garde. exactement, qui viennent de sortir, ouais. c'est ce la petite unité qui vaut 4 points. Ouais, qui vient de sortir en, en VO, ça vaut 4 points, ça repop très bien parce que à euh, chaque activation, en fait, on va des 3 PV euh, et si on a la, la bourse, on reprend 3 PV direct. Ouais. Ça vient avec un attachment qui euh, évoque que point, contrairement à l'autre attachment qui avait à l'heure actuelle, qui est le Wash Captain, qui en va les deux, qui pareil, quand l'unité ennemie va louper, euh, va prendre des PV ou va louper un test de panique, on peut redonner un PV. Donc, euh, vraiment, ça va dans l'idée globale de l'armée, hein, ouais, ouais, qui ouais. est de redonner du PV. Hein, vous l'avez bien déjà vu en vidéo pour, pour les fans de, de CTV, ça prend plus 6 parfois. Hein. Ouais, ouais. Donc, c'est très très bien. Et d'ailleurs, bah, on en vient au ONCU euh, majeur de la Nightwatch, qui est euh, à Aemon. Qui est quasiment joué. sur... Ouais. Bah, en fait, non, qui est tout le temps joué, c'est pas quasiment ouais, joué, tout ouais. le temps. pas vu de liste où il était pas joué. Euh, il reste euh, bah, le meilleur au niveau du heal, c'est vraiment euh, ce qu'il y a de mieux. Ça, ouais. ça fiabilise les unités, ouais. peu importe. Hein. Toutes les armées, je pense, voudra avoir un aimant chez eux. Euh, Bowman, que moi, je joue beaucoup, qui est aussi souvent joué, parce que bah, beaucoup de pioches, et beaucoup de pioches, ça permet d'avoir beaucoup de vœux, ça permet d'attacher beaucoup de vœux à plein d'unités vraiment d'enchaîner. En, il y a une dernière unité qu'on n'a pas parlé encore qui est sortie, tu l'as dit en français là, c'est le, leur tireur. Ouais. Moi j'aime beaucoup, j'ai mis du temps à trouver une unité, à une unité de tireur qui vaut 8 points parce qu'une unité de tireur qui vaut 8 points c'est quand même très cher, surtout qu'on a une 5 plus de sauvegarde. Ouais. Euh, mais ça tire 7D sur du 3 plus à longue portée et relançable si l'unité n'a pas été activée. Ouais. Si l'unité que tu cibles n'a pas ouais, été activée, que je pas et été en activée. plus ils tapent au corps à corps aussi. Ils, ils sont tapent pas ouais, au corps à corps. 3 plus sur du 3 plus 7 attaques, bah, la même chose ah, ouais. C'est pas, pas dégueu pas, corps, pas, corps à corps. Hein. C'est à dire à ça se défend bien quoi. C'est ça, et leur bonus. Euh, leur bonus de relancer, ce marque fonctionne au tir et au corps à corps. Ouais. Donc euh, c'est pas mal, c'est une euh, autre optique. Après j'ai envie de te dire euh, si on, on, on regarde avec euh, Aemon ouais, qui te donne la possibilité de repop des figurines. Euh, repopper des figurines dans une unité à 8 points, c'est toujours kiffant plutôt que de repopper des unités dans une figurine qui en 3 ou qui en ouais, 4, clairement, donc c'est euh, euh, une unité joue, ouais. qui s'énergise bien, là on bon. a vu par exemple tout à l'heure que les Kingsguard, qui étaient l'unité d'élite des Lannister, ne pouvaient pas ripop, ouais. euh, voilà, là là on non, a la contrepartie, non, euh, ouais. pouvoir ouais. rajouter euh, euh, six archers éventuellement sur un même tour euh, dans une unité ouais. à 8 points, pff, ça pique quoi. Donc, euh, avoir cette unité, la, la létalité, moi j'ai envie qu'on la joue sur un rapport de bataille pour voir. Clairement, Clairement, elle est, elle arrive, elle mmh. arrive. je l'ai acheté sur My Scenari, donc tiens, elle arrive, elle sera bientôt prête et euh, elle pourra être jouée. Yes euh, Ensuite, euh, au niveau des euh, unités qu'il y a à l'heure actuelle, c'est tout. C'est tout ce qu'on a. Ouais. C'est tout ce qu'on a, donc il n'y a pas beaucoup d'unités, il n'y a pas beaucoup d'NCU, parce que bon, après, on a donc euh, George Monemont qui est un NCU qui est pas trop joué parce qu'il vaut très cher. Donc, on part plutôt sur des NCU euh, neutres qu'on développera dans, à la fin. Donc, voilà, il n'y a pas grand chose. À l'heure actuelle, on tourne un petit peu, il faut être honnête, autour du pot. Ouais. Et en rond, surtout, plutôt que du tour du pot. C'est-à-dire bah, que tu n'as pas beaucoup de sorties, donc voilà, pas beaucoup de choix. Ça, on retrouve la même chose. Sauf que, sauf que, Aha. sauf que, eh bah, ben, les euh, la boîte de Hero 1. Et là, euh, autant vous dire que ça va euh, dépoter grave. Là, ça sort cet été en VO. Ouais, qu'en VO. Faudra attendre bah, un euh, petit peu avant d'avoir... Mais, normes, mais en comme VF. je l'ai dit, la VO n'est pas, ouais. pas redondante. Donc, euh... On ne va pas tous les faire parce ouais. que de 1, c'est long et de 2, c'est chiant. Euh, on va juste s'arrêter sur 2-3 euh, mecs. On va s'arrêter sur euh, le Pipard, hein, le, ouais. le petit monsieur attachment. Ouais. Qui va bien permettre stylé, de bien. shifter de 3 avant de tirer, de re-shifter 2-3. Ouais. Donc, euh, on met ça. Alors, l'unité va devenir très chère, mais on met ça dans nos tireurs. Euh, deux points, tu as dit euh, on... J'ai pas, pas les points en tête. Il me semble que c'est deux points, mais ça sera à vérifier. Ouais. Euh... Mais je pense que c'est deux points. Donc, veux... ça fait une unité à 10, certes, mais qui va envoyer 7 dés relançables sur une unité non activée à donc, 15. À 15, à 15. À 15, à 15. De à 15. Et après avoir tiré, on peut re hors de portée. De charge, de sécurité, d'infanterie. Ouais. on ne peut pas éviter la cavalerie, bien entendu, mais on peut ressortir de la portée de l'infanterie. Ouais. Ça, ça fait te fait permet vraiment de jouer une, une guerre d'harcèlement où tu vas, euh, tu vas pouvoir euh, tirer sans t'exposer. Glo globalement, la Night euh, de ce qu'on sait, pour les sorties futures, il va y avoir une sortie d'arbalétrier, il va y avoir une sortie de, une sortie de euh, catapulte. Voilà, c'est ce qu'on sait qui va sortir courant cette année, on n'a pas les dates exactes. Euh, va y avoir beaucoup de tirs. Je disais que le tir était pas très bien. Pour l'instant, ouais, ouais, le tir est pas ça très va venir parce que, bah, des attachments comme ça euh, rendent une unité vraiment très létale au niveau du tir et permettent de faire pas mal de choses, quoi. Ensuite, on va juste s'arrêter sur un autre personnage et le reste, euh, tout est disponible en ligne. Ouais, on ouais. Fera vos petites recherches tranquillement. Euh, ça sera sur Hotel Arwick. Donc, voilà. le si si monsieur. Euh, le first builder. Le premier constructeur. Voilà. Merci pour la traduction, oui, Donc, euh, de façon, soit en Attachment, soit en Général NCU. Ah, en Général, ah, ça c'est intéressant. En Général NCU et avec des cartes qui, moi… Euh, Te plaisent. Me plaisent mmh. beaucoup. On va passer sur son Attachment, que j'aime bien déjà pour le Scorpion, pour rendre le Scorpion un petit peu plus fiable. En fait, dans son Attachment fait que les Scorpions pourront relancer euh, s'ils si se trouvent dans la en longue portée et dans la ligne de vue de l'unité où il y aura euh, hôtel. Donc, ok. Euh, ça stabilise le scorpion. Ouais ouais. Là on commence à se dire que les trois tiers sur le 3, ça commence à pouvoir faire pas mal de dégâts. Tu es obligé de tout relancer ou tu relances ce que tu veux Ce que je veux. D'accord. Euh, donc ça c'est euh, sympathique. Ensuite, en tant que général, il va avoir trois cartes. On va vite s'arrêter sur les trois cartes. Et qui va vous permettre aussi de voir qu'on va avoir de nouveaux builds. Parce que ces cartes-là ne fonctionnent pas très bien avec les Swarms. Brother, parce que tous les effets qui sont donnés sont déjà sur les Swarms. Donc, vu que ça ne s'est pas cumulable parce que c'est euh, la même phraseologie. Ouais, ouais. Donc, euh, on va pouvoir jouer d'autres unités. On va peut-être venir voir plus d'autres unités pour pouvoir avoir plus de choses. Sachant que les, tra les trackers sortent en plus, il y a peut-être moyen. Donc, on va avoir des... Euh, et toutes les cartes, en plus, pour finir, ne fonction fonctionnent au tir et au corps à corps. Tu vois les dévoués ouais, de, ouais, venir, ouais, de harcèlement ouais. qui va un peu bouger un peu partout parce que tout le monde a 6 de mouvement. Ça bouge un peu partout, ça shoot... Euh, un peu non-stop, euh, donc voilà, va y avoir, euh, du, ça va donner deux de touches sur le, le 6, ça va donner de la PA, c'est très bien la PA, la PA est sur un 6, pas de sauvegarde, donc là c'est très très fort, un hein, ouais. coup fatal pour euh, ceux qui connaissent le, le donc voilà ça, et en plus, à chaque fois, c'est avant de lancer les dés, donc le problème c'est qu'on pourra pas jouer les trois cartes, on pourra pas stacker les trois habilités, mais euh, ça sera très situationnel, donc ça va permettre d'avoir beaucoup de choses, c'est vraiment un grand changement, et c'est que euh, des cartes euh, agressives, sur les autres persos très très rapidement Il va y avoir un autre qui va être aussi très très agressif Sur un autre, dégéné... un autre général Parce qu'il y en a trois qui vont sortir Très agressif et le dernier un petit peu plus euh, Défensif Donc ça change de John qui est quand même très Heal et défensif mm -hmm. Et de Mormon qui est très inutile. Et, euh... et de Mormon qui est... Euh... Un petit peu mix euh, mix inutile ouais, mix inutile euh, donc voilà on s'arrête là sur les nouvelles sorties je vous laisserai regarder mais ça va permettre de vraiment ouais. développer le jeu on peut déjà partir moi j'ai déjà on a, on a, a, on vu sérieux. on l'a vu on l'a dit c'est vraiment les personnages Ils et, font le, et le choix ouais. du général de ces cartes et le choix des attachments qui vont vraiment et des NCU qui vont, vraiment, vont faire vraiment faire la différence font l'ensemble qui font l'ensemble voilà. ouais, mais les unités Nightwatch de base sont bien vraiment euh, c'est une, une armée d'élite Le système de vœux est vraiment bien le, et tout le système coup, de vœux est, est très très bien ouais, c'est une unité d'élite mais n'empêche que tu as quand même une unité d'infanterie qui coûte 4 points si tu veux avoir de l'élite voilà. populaire euh, et c'est pas non plus euh, l'avoir euh, joué ça meurt très vite hein. ouais, 8 bah, bah oui, oui, ça sûr. a huit de commandant pas de sauvegarde quasiment euh, ça meurt très très vite mais ça fait euh, ça fait son affaire. Bon, on son va rage. on va venir d'ailleurs à d'autres qui meurent très vite, qui ah, est euh, ouais. la dernière faction du jeu ouais, les à ce stade du à ce les, stade du train euh, de sauvage. vers, les sauvageons, euh, qui ne sont pas sortis en VF mais qui sont là en VO. Donc normalement ils sont annoncés sur le dernier trimestre 2019 ouais. ou le dernier semestre. Enfin ça, ça sera à partir de septembre, pas avant. C'est la faction, la quatrième faction du jeu, qui va sortir avec un starter set. Exactement. Dans le starter set, on va retrouver deux géants, on va retrouver des personnages NCU, des personnages combattants, des attachments et ainsi que des unités d'infanterie. Il faut savoir qu'on va se retrouver avec eh bien l'unité, l'unité la moins chère du jeu. Puisque ça va être une unité à 3 points. Une exactement. unité d'infanterie qui vaut que 3 points. Et qu'on va pouvoir spammer comme des Gorées. Mais par contre qui est fragile à souhait. C'est exactement ça. Euh, en contrepartie, eh bah, les Free Folks vont avoir une espèce de marmule infâme. Qui est le géant. Ouais. Euh, donc là ça va être une des grosses unités. Et qu'on a déjà vu sortir sur euh, bah, les tournois à l'étranger. C'est euh, le, le, le, le géant euh, qui vaut euh, 7 points. Ouais. Euh, mais qui a 5 PV qui entre guillemets réduit les dégâts de 2 c'est à dire que pour lui faire perdre un PV il bah, faut lui faire 2 wounds mmh. euh, donc euh, en gros il a plus ou moins 10 PV en vrai et surtout euh, ce gars là quand il te commence à te mettre des coups de massue, il fait super mal. Alors le défaut du géant c'est qu'il tape moins fort quand il a perdu des PV. Donc, ça, euh, il ça. faut vraiment la mocher rapidement avant qu'il vienne vous impacter. Parce que sinon euh, ben bah, il vous fait euh, en plus des dégâts qu'il vous fait de base, il vous rajoute le nombre de, de wounds par rapport au nombre de wounds qu'il possède. Donc c'est un mec qui peut très rapidement vous faire 10 wounds dans la gueule euh, sur une seule activation. Donc, euh, euh, le géant, on l'a vu, euh, c'est euh, un truc qui est spammé. Euh, sur les, les, les, les, Il y a des listes spam. Les, les, les buts compétitives, on en voit 3, 4, voire 5, on peut en mettre même 5. Il euh, y, y a des listes full géant qui sortent. Ouais. mais euh, le, le, le seul bémol de la liste full géant, c'est que le deck est ultra axé, le deck de cartes faction ouais. est ultra axé sur euh, la masse sur lieu inondé avoir 2-3 euh, unités engagées au corps à corps euh, en même temps parce que c'est vraiment, euh, vraiment ça qui, qui compte, il y a beaucoup de bonus sur ça il y a énormément de bonus je fais un, un petit, une petite aparté sur ça C'est le starter à l'heure actuelle Qui sort avec le moins de points points Dans le starter ouais. deux, deux unités importantes dans ce starter Qui vont être les Free Folk Strappers ouais. Donc c'est une unité d'archer qui vaut 4 points Et les Free Folk Raiders Qui est une unité d'infanterie qui vaut 3 points ouais. euh, Qu'on a en deux exemplaires Dans le starter set donc, euh, Hormis les géants qui sont vraiment Les Brutas et qui valent 7 points pièce Donc on en a deux, ce qui fait déjà 14 points euh, Après en gros on a 2 unités à 3 points, ça nous fait 6 points, ça fait qu'on est à 20 points, oui. et on a le Freefall Strapper, on est à 24 points, plus les personnages, en gros, on est à un petit peu plus d'une trentaine de points ouais, pour le starter, donc euh, points, effectivement, ouais. déjà on n'atteint pas cool. le seuil des 40 points. Euh, néanmoins, euh, pour parler un petit peu de ces unités qu'on retrouve dans le starter, bah, le géant est fort, voire très fort, il y a le deck, et le deck euh, Freefall, c'est quand même très orienté, euh, masse, mmh. beaucoup de monde, euh, voilà, on a, voilà, par exemple, il y a les cartes à se grouper, qui donne euh, du euh, le, la touche euh, sur le 6 qui donne euh, deux touches et euh, la PA, s'il y a deux unités en même temps, ouais. voilà, ça va vraiment dans l'idée en avoir beaucoup, quoi. Pour avoir euh, un petit peu observé ce deck, puisque j'ai reçu euh, mon starter oui. hier, il euh, y a beaucoup, le, le, le deck de cartes se repose énormément sur les synergies entre les unités de, de, de raiders, en fait, entre les unités mm -hmm. de raiders, de trappeurs de base. Et, euh, et l'idée, en fait, c'est que on va réussir à jouer plein de tricks euh, dans la mesure où tu arrives à loquer la même unité avec deux unités, où tu as des unités proches, etc., etc. Donc en fait c'est euh, le style le gameplay Free Folks mm -hmm. est à mon sens un, un, un gameplay très synergique où en fait les unités vont se reposer les unes sur les autres et euh, où tu vas pas où, où, tu, où tu peux pas en fait t'as pas de buff sur une unité que tu vas rendre fort ou euh, où tu vas ripop des trucs comme on a vu avec la Night Watch ou alors tu vas mettre des gros malus à ton adversaire etc il y a vraiment une notion de synergie t'as même une carte qui te permet de ripop une unité qui est morte Ouais. Donc un peu importe le scénario, ouais, donc ouais. Euh, hop, c est, c est tu réinjectes une unité, ouais. elle revient depuis ton bord de table, euh, et, euh, et donc voilà, mais il y a des trucs intéressants, il y a des trucs intéressants. Alors actuelle, avec les deux généraux qu'il y a, il y en a un où en fait il faut être à 6, donc à courte portée du général pour pouvoir avoir un moral correct, parce que sinon c'est quand même du moral de 8, hein. on pensait que c'est du moral de 8 avec des sauvegardes qui sont très faibles aussi, ouais. euh, donc ça meurt extrêmement vite, euh, donc c'est vraiment, ça noie sous la masse, euh, je rebondis un peu, c'est vraiment… Le, ce que disait euh, ce que Europe est totalement vrai. Ça va changer avec les euh, nouvelles sorties. On va le revenir à l'avant. Les sorties qui ont été annoncées, euh, certaines bah, cet été et d'autres qui arrivent fin juin de mémoire aux États-Unis, ouais. euh, vont changer la donne. Il ah, y a des trucs lourds euh, qui arrivent. Il ouais, y a des très gros trucs. Gros qui sortent, ouais. Donc euh, donc ça va un petit peu changer la donne. Mais sinon euh, ouais c'est vraiment du swarm. Généralement on voit beaucoup beaucoup de de, de, de swarm avec de géants c'est ouais. la, la liste la plus commune, ouais. c'est euh, du euh, rider, du trappeur, parce que le trappeur a la règle qui fait que si on bouge juste, on s'active à longue portée du trappeur, on prend des trois, des trois blessures, et ouais. les charges sur un 1 et 2, elles sont désordonnées. C'est gratuit, hein. ouais, c'est ouais. juste un ordre, un token, bim, longue portée. Et tu il me semble que tu ne l'as pas dit, ces deux unités, les... donc les riders et les, les trappeurs, trapper. ne valent rien à l'adversaire quand elles sont tuées. Elles ouais. ont la règle insignifiant, ça ne rapporte pas de points quand on les tue. On se retrouve avec euh, parfois 6, 7 unités de mecs qui ne valent rien. Ouais. On ne prend rien, tandis que eux, ça vient, ça meurt. Bah, ça, c'est pas grave en fait. Ouais. On donne pas de Sauf point. sur le scénario où on marque. Exactement. Sauf sur... à part ce scénario-là particulier, tous les autres scénarios, donc les 5 autres, pas de points de victoire pour les caper sur ces unités-là. Ouais. ouais. Et ça, c'est fort. Donc, euh, ça veut dire que pour le map contrôle, euh, t'es vraiment pas mal quoi. Tu peux sacrifier tes unités sans si plus sens. que sacrifier ouais, ouais. Ouais. on peut plus que sacrifier. Après euh, ça peut vite dépoper en une charge ouais, ouais, euh, ça n'a pas de sauvegarde, ça a un moral de 8, ça ah, dépop très vite. On l'a vu hein des, des unités qui te filent des gros malus comme les Lannister ouais, avec la, la, la suprématie ouais. des Lannister et une Cersei, elle te un hein, une unité ouais. de très rapidement, ouais. euh, les Berserk qui vont commencer à te charcler ça euh, ouais, ça, ouais, ça, ça, ça te dépop très rapidement. Enfin voilà, après c'est des unités après c'est un gameplay, c'est-à-dire que quand t'as as quand tu acceptes de jouer ça, tu sais que tu vas, tu vas virer tes unités ouais. rapidement. Mais euh, néanmoins, euh, bah, l'objectif, c'est quand même de d'harceler, de, de prendre la map rapidement, de rentrer beaucoup de points au score, au, au, au map contrôle. En contrepartie, tu donnes pas de points à ton adversaire, mais ouais. t'es pas non plus une brute au close. Voilà. Ça. Donc c'est là que les géants deviennent pertinents. C'est ça. C'est là ouais, les géants de ouais. deviennent pertinents. C'est euh... aussi l'armée la la la plus chère à l'heure actuelle en termes d'achat. d'achat. Faut le dire, parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de beaucoup d'unités. Bien sûr. Donc, euh, ça Bien sûr. sûr. La plus chère. Parce que si, si on veut être un fou furieux on peut jouer 10, euh, 10 Free Fruit rider Ouais. Ouais, ouais, tu peux jouer 10 pavés. 10 pavés, à 30 ça points. T'as 10 points pour poser tes NCU, tes attachments, ça passe, ça passe clairement. Alors euh, après, c'est nul. Enfin, en de corps à corps, c'est ouais. pas ce qu'il y a de mieux. Mais avec les cartes, ça commence à devenir fort. Mm -hmm. Parce qu'il y a quand même des gros combos avec les cartes. Et puis, il euh, y a 10 poses, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Il est que Et les, après, euh, comme on l'a dit, il hein, y, y a les géants. Alors, il y a, a d'autres euh, unités qui, qui, sont, qui sont déjà annoncées. Enfin, il y a déjà ouais. une unité. Il y a une autre unité, c'est les, les Spare Wife Matriarches. Ouais. Ça, Donc leur... là, voilà, en français, je sais pas comment on traduit ça. Mais euh, euh, Spear c'est la lance, wife ouais, c'est la femme, c'est les, les femmes aux lances, on va les appeler comme ça. Les femmes aux lances. Ouais. Euh, les femmes aux qui ont euh, la particularité de pouvoir euh, se désengager. C'est euh, ça, ouais, ouais. Très bonne particularité. Euh, et c'est, de toutes celles qu'on a dit à l'heure actuelle, c'est la première unité qui a de la pénétration d'armure dans l'armée. Donc c'est une unité qui peut commencer à aider à gérer ce qui est un peu armure en face parce ouais. que bah, mine de rien, pour l'instant il n'y a rien ça t'a pas très bien, et en plus, euh, les sauvegardes d'armure, les grosses armures contre eux, c'est un peu compliqué. Alors, t'as sept, t'as sept tirs à courte portée qui touchent du 4+, ouais. et t'as 7 attaques, euh, bah, d'épée, ouais, qui, qui, qui touchent du 4+. C'est quand même un bon moral pour les, pour les, pour les, pour les qui sont en sept. Ouais, sept, ouais, voilà. Elle bouge de 5 et voilà. Donc, c'est que, when charging, 10 si attaques oh. gain, soldering ok, bah, voilà, tu, tu, pas mal, tu ouais. mets moins ça un, ça va à à mettre un petit, petit peu de. Ouais, tout à fait. Vu comment on peut bouger et loquer avec les petites euh, les unités qui servent à rien, on peut, aller se mettre sur un petit flanc, avoir un petit cette unité-là, elle 5 points, et il faut bien évidemment la jouer avec l'attachement le, le, ouais. qui vaut 1 point et qui permet, bah, bah, quand tu fais une attaque de mêlée, de, de partir parler. dans la c foule. très bien ça. ça et euh, très et très ça, bon. ça donne une, certaine, une espèce de mobilité ouais. de ouf, quoi. C est, c est, ça, très Tu fort. charges, tu tapes, tu t'en vas, excellent. Ouais. excellent Et au final, bon, ça nous fait un combo à 6 points, J'ai pas mal. Intéressant. Est pas mal. Moi, j'attends de voir ce que je veux Via... voir absolument, c'est les ten. Euh, voilà, fin d'année putain bon. arrive chauffe de ouf les ten. on va on va en parler euh, juste après il y a une unité qui est sortie que euh, en VO de mémoire euh, je l'ai pas il n'y a pas encore en, en ouais, c'est les cave dweller savage non, c est c est la cave, euh, euh, ça vaut 5 points ouais c'est un mouvement de 6 sauvegarde de 6 donc là c'est ouais. les mecs sont tout nus hein. oui bah en même temps les mecs ils ont de la fourrure ouais. sur eux euh, très bon moral de 4 plus ouais ah C'est sûr que du 4+, euh, pour les... Euh, ouais, il faut que c'est la folie. Attaque moyenne, qui est extrêmement bien boostée avec leurs règles, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de règles euh, qui leur donnent des bonus. Donc ça, c'est vraiment leur, leur gros avantage, c'est leur petite règle. Euh, qui peut leur donner soit le plus 1 pour toucher, donc on va passer sur du 3+, qui va leur donner le du sundering, donc le moins 1, la PA, le vicieux, donc le moins 2 au test de morale. Tout ça, ça peut se stacker, euh, sans en fonction... Euh, du nombre de rangs qui est détruit chez l'adversaire. On en choisit un. S'il y a deux rangs, on en choisit deux. S'il si si y a trois rangs, c'est qu'ils sont morts. Voilà, ils sont morts. <rire> Donc on ne choisit pas le troisième, forcément. <rire> moi ça suit un peu. Euh, donc voilà, c'est vraiment très bien, c'est une unité Alpha Strike, hein. clairement euh, ouais. on vient, on tape, on tue et derrière on est mort si on n'a pas dégommé les mecs ah, C'est compliqué. Ouais. Donc c'est un peu compliqué, mais euh, c'est insensible au moral, donc sur certaines euh, listes et mmh -hmm. certains scénarios, mmh -hmm. on commence à bien aimer. Ouais. Euh, donc voilà, c'est très, sympa, très, très sympathique, leur, euh, leur Alpha, alpha euh, leur attachment est sympa aussi, leur attachment permet de, de faire deux, trois de, de, petits trucs sympathiques. Euh, leur, leur attachment, excuse, désolé, oui, oui. Euh, voilà, quand on charge, ça va, trans, ça va faire l'unité, l'unité va devenir paniqué, on choisit le vicieux, paniqué, vicieux, bien commence à devenir sympathique, ouais, ouais, donc non, il y, a, il y a des potentiels, il y a des potentiels avec eux, euh, on n'a pas parlé des personnages, on, on va en parler bon, un y petit y peu, y euh, y y alors on a bien évidemment Thormund ouais. euh, qui pour le coup n'est pas roux, Ouais, quelle déception. Clairement. Ils en ont pas fait un, un rouquin. Alors, euh, on peut le jouer en, en attachement de combattant, ouais. qui vaut que deux points. Donc, ça pas reste super accessible. Hein. Et qui donne de bons bonus. Euh, quand tu réussis ta charge, tu rends ton ouais. adversaire ouais. vulnérable, ce ouais. qui est bien. Et après, euh, tu gagnes... Suthering, donc c'est la pénétration d'armure en ça. fait tu, tu attaques donc tu rends ton adversaire quand tu charges, tu, ouais. tu rends ton adversaire vulnérable et tu lui mets moins 1 en PA. ça permet de pas mal de choses, c'est assez intéressant ouais. euh, après euh, on peut aussi jouer Monster Raider, alors Monster Raider on peut le jouer soit en général soit en NCU ouais. euh... Il est très souvent joué en, en général sur les cartes parce qu'il a en tant que général toutes les unités à courte portée de lui, prennent son moral qui est de 6+, donc, euh, ça aide quand on a une armée qui a que du 8 plus. Ouais, donc son unité devient 6 plus de morale mmh. et toutes les unités à short range prennent son moral. Est ça. Donc, c'est est, euh... pour. Il est... 80% du temps c'est ouais, ouais, ouais, Si euh, bah, en, en gros ce dont tu parlais un petit peu ouais. du, du fait de jouer bah, mass, mass free folks, ouais, t es, t es euh, tu vas jouer Mans Raider. De, de, voilà. si, ouais. si, si on place bien au centre et qu'on manipule bien, on peut essayer d'avoir quasiment une bulle de commandement euh, très forte. Quoi. Alors en tant que NCU, euh, ses influences euh, vont être quand euh, il pose son influence, il pose son influence sur un adversaire, une unité adverse. Et il met des tokens ouais. qui peuvent stacker, donc on peut les additionner. En gros, quand il met un token sur une unité, elle a moins un mouvement Exactement. Euh, et moins 1 en attaque. Euh, quand il met deux tokens, donc euh, le deuxième, ils auront moins un pour toucher sur toutes leurs attaques et quand il lui mets les troisième ben bah, euh, les unités perdent toutes ses habilités. C'est pas mal. Donc euh, c'est une influence bah, au, au fur et à mesure des tours ouais. euh, qui, qui Après, va commencer. Euh, euh, c'est vraiment, il, a, il va annuler on va dire des unités d'élite, ouais. il est vraiment là pour ça je pense. Ça. Après le petit bémol c'est qu'on influence qu'une fois par round, donc c'est à partir du tour 3 où vraiment il faut influencer trois fois la même unité. Voilà, c'est pas mal, c'est fort, mais euh, deux tokens je pense qu'il faut s'arrêter à deux, trois, ça devient un peu trop... Euh... Ouais. Mais, mais euh, bah, voilà, c'est ça ça, assez Et sympa. Ça ça ouais. Et bien évidemment, en NCU dans y la y Nightwatch, craster. on a ce bon vieux Craster. Ouais. D'ailleurs, si vous je... achetez deux starters, pensez à revendre votre Craster au joueur euh, Nightwatch. On peut l'avoir en fait chez la Nightwatch euh, en tant qu'allié de... Enfin, son, son nom c'est de Komenos, mmh. c'est un personnage euh, qui est dans les deux, c'est un des premiers en fait qui est dans les deux. On peut le jouer. Euh, en tant que unité Nightwatch, hein, euh, donc il sais même pas, il n'est pas considéré comme neutre ni rien. Ah ouais. C'est à part, c'est donc on peut le prendre, c'est un NCU qui vaut trois points. Il garde les mêmes carac. Il garde, euh, voilà, bah c'est marqué d'ailleurs, c'est marqué. Sur, donc sur Craster sa peut être pris en. Il a ah, la même carte garde c est c est de nuit. Donc Craster, c'est très simple, son, son influence, mais ben, quand vous l'activez, vous tirez une carte tactique et en plus vous restaurez deux wounds. Tu remets deux, deux PV sur un géant, c'est comme si tu en mettais 4 Oui, oui, oui, tout à fait très pas. En non. plus, on pioche une petite carte. Ah ouais, est bon, il vaut 3 points. Il vaut, 3, coup, points. Il les vaut Donc, bien euh, 3 points. Euh, il est dans 99,9% 99 des listes. Ouais. À l'heure actuelle. Ça va changer. Ça va changer. Mais pour l'instant, Après, il est... bon, le deck, on, on a fait globalement le tour, hein, ouais, sans, sans revenir des sur les cartes. Il y a des bonnes cartes. Euh, et puis, il y a plein de sorties qui sont annoncées aussi pour cette ça. faction. Il y a une nouvelle unité qui arrive, une unité d'élite. Donc, pour un peu changer, justement, vous pouvez y avoir une unité d'élite. On a certains personnages qui vont privilégier un petit peu l'élite. Donc pour pouvoir peut-être un petit peu changer de façon de jouer, ouais. malheureusement le deck reste le deck. Ouais. Donc ça va être on va voir comment ça se ménage. Et je sais que tu aimes les Ten, et il y a un général Ten qui va arriver, qui est euh, extrêmement fort, euh, parce qu'il en, il en, il envoie beaucoup de dés en plus, il permet de retirer une, une activa... un token d'activation sur une unité si on en perd une, sachant que notre petit rappeur ça meurt très vite, on peut pas permettre de se faire ça. Ça permet de lancer plus d'attaques quand on fait les charges et tout ça. Donc vraiment, si les TEN sont dans la même mouture que ce général, ça promet des TEN très très sympathiques. Ouais. Et je finirai juste avec Ygrid, euh, qui est un personnage forcément emblématique. Emblématique. Qui euh, se peut se jouer soit en NCU, et ce sera le premier NCU qu'on peut... L'adversaire peut annuler son action. Donc en fait, quand on la joue, l'adversaire peut choisir de se défausser d'une de ses cartes tactiques. Et ce qui fait qu'elle euh, ne fait rien. Soit euh, on peut euh, ne pas le faire. Et donc on joue la carte, on l'attache et on fait perdre à une unité ennemie toutes ses capacités. Très très fort. Et en attachement de combattant, elle permet, comme le faisait Pipar pour la Nightwatch, de faire un shift de 3. Donc c'est pas mal. Ouais. Et en plus, elle permet d'avoir la règle assassinée que Jaime Lannister a déjà dans, dans, dans les Lannister, ouais. euh, qui sur un 3+, à courte portée, ça fonctionnera aussi au tir, euh, on peut tuer un, un attachment de la cible. Donc ça c'est très bien parce que quand on l'a vu par exemple chez Lannister, on a des attachments très fortes, ouais. euh, ça permet justement d'aller sniper ces mecs-là. Et même quand on joue contre un, un autre Sauvageant, parce que ouais, bien sûr. Dans le Nord c'est un peu rude, hein, ça se tape entre eux. Ouais. Euh, si on se place bien et qu'on tue Monster Rider, euh, bah, toute l'armée euh, qui joue sur un 6 de morale passe à 8 et là d'un seul coup en fait euh, il ouais, y a des moyens de faire des belles choses. Ouais. Donc voilà, ils annoncent, voilà, il y a plein d'autres sorties, pareil vous, vous irez chercher au besoin. Euh, ça va changer euh, beaucoup le, le, la façon de jouer, on va pouvoir peut-être aller un peu plus sur l'élite ou euh, du swarm d'élite, donc euh, beaucoup moins d'unités, mais un peu plus forte. Ça ouais. va changer que de jouer toujours les, les, les, les, les mines et de pause et les géants. Donc là on a les quatre factions qui sont disponibles, ça. alors à ces quatre factions je vais soustraire les Free Folks donc les sauvageons pour ceux dont on va parler maintenant puisque en plus bah, des factions on a vu qu'il y avait des euh, mercenaires Exactement. ou des, des unités neutres qui pouvaient être pris chez n'importe qui ouais. sauf chez les Free Folks puisqu'ils n'y ont pas droit puisqu'il n'y a pas de coin euh, au delà du mur c'est ce ça. écrit sur leur carte, il n'y a ouais. pas d'argent, pas de ouais. monnaie euh, au delà du mur donc euh, les, les combattants ne se monnaient pas et du coup euh, bah, les autres factions vont eux en bénéficier. C'est ça. C'est des unités qui, à l'heure actuelle, peuvent se jouer en une armée toute seule. Ouais. C'est très compliqué, c'est pas très opti. Hein, c'est plus pour le côté euh, fun et fluff. Euh, par contre, c'est des unités qui sont très souvent jouées dans les autres armées parce que ouais. c'est très très bon. Au niveau des NCU, il y a Rose Bolton, euh, comme vous l'avez vu dans le dernier rapport, qui est joué avec Lannister parce que bah, mettre des tokens paniqués, avoir un NCU gratuit parce que c'est son commandant, mais mettre des tokens paniqués euh, tout le temps. Euh, avec les bien. mecs qui jouent sur la panique, c'est vraiment très, très fort, bon. c'est très fort. Ouais. On a aussi ensuite les deux autres NCU qui sont très joués, qui est Lord Varys, sur du 3+, qui annule une capacité, et euh, Peter Bailish, que vous avez déjà vu aussi, qui permet de switcher un petit peu, de se mettre sur d'autres cases pour aller bloquer l'adversaire, ouais. tout en récupérant les actions qu'on a envie. Et derrière, ils ont 3 unités, euh, donc ils ont la plus grosse cavalerie, la plus chère des ouais. unité du jeu, à l'heure actuelle, 10 points, mais pour une cavalerie quand même qui a euh, du 2+, de sauvegarde, donc euh, c'est vraiment très très tanky. Et on a ensuite deux autres petites unités avec pas beaucoup de défense et des petits tricks très sympathiques. C'est vraiment une armée qui permet de dans certaines listes d'aller chercher le petit plus. Euh, qui permet de sortir un peu de, du moule et d'aller chercher d'autres choses. Quoi. Yes, vraiment euh, c'est sympathique, c'est une, une bonne chose. Et qui sont aussi, euh, ils l'ont été dit par Kulmini, par sur les deux factions qu'on va aborder par la suite possible de le jouer dans deux, deux futures factions qui sortiront d'ici la fin de l'année. Et justement, on en vient à ce point-là, puisque euh, a été annoncé euh, il y a peu sur le, le grand live de Cool Mini. Ouais. Ils ont annoncé l'arrivée de deux nouvelles factions. Ça. Donc, euh, ça déjà, ça fait plaisir d'avoir cette interactivité avec l'éditeur de jeu, puisqu'on voit que le jeu est suivi. Ça donne envie de s'investir et de continuer, ouais. clairement. Et, euh, et ça montre que le jeu va dans le bon sens et va évoluer euh, Constamment, très intéressant, puisqu'arrivent deux factions emblématiques bah, de, de Essos et Westeros, là, pour le coup, puisque on va avoir les Baratheons et les Targaryens qui arrivent avec deux starter sets. C'est ça, pour chacun de Ça, deux starter sets et plus chacun une boîte en plus. Ouais, Donc, et, veux... euh, et les, bah, les unités ont été liquées C'est ça, on a, on a les unités, on a les unités, on a quelques cartes, euh, tout est retrouvable, on va juste faire le, la... Un condensé. Voilà, un condensé. Rapide. On va pas détailler chaque truc en détail. Euh, Baratheon, commençons par eux. Euh, ça va être, euh, d'après leurs propres mots, l'armée de type siège. En mode ultra défensive. On va avoir des unités qui défendent très très bien, euh, qui vont pas bouger très vite, mais qui vont beaucoup défendre, qui mmh. vont frapper très très fort. Plus ils seront attaqués, plus ils vont frapper fort. Donc vraiment, on... de ce qu'ils ont laissé entendre, va y avoir peut-être une cavalerie encore plus lourde autant, plus lourde ouais. que les euh, les Bolton ouais ouais. ou du moins tout autant euh, leur unité qui a été dévoilée leur première unité là à l'heure actuelle c'est du 3 plus de sauvegarde et ils ont pas encore de bouclier les mecs ils sont avec un marteau à deux mains ouais. <rire> euh, donc euh, c'est très très fort c'est vraiment euh, une armée défensive elle voilà, est présentée une comme une armée voilà, qui va armée être une armée défensive, défensive et très lente très très, très lente et en manière. contrepartie en contrepartie on va avoir l'inverse chez les Targaryens exactement on va avoir les Targaryens et là on a le premier starter set full cavalerie donc fou Full cavalerie. Donc on sent que ça va être une armée qui bouge très vite. On vu des cartes qu'on a vues, c'est une armée euh, Alpha Strike. C'est-à-dire que ça rentre, ça tue. Et si ça tue pas, ça meurt. Ouais, c'est le principe. Ouais. Parce que euh, ça va charger tout le temps. Il va y avoir énormément de bonus quand ça charge. Euh, les épées vont... Il voilà, va y avoir des charges quasiment sur pas mal d'activation du plateau politique. Les cartes qu'on a vues donnent des charges en plus. Tous les attachments, parce qu'on va y avoir. On est sûr de trois attachments à et politique. Ouais. Le Karl Drogo, le Screamer, qui est un attachment dans les C'est le hurleur, voilà. Et enfin, euh, George Mormon. Ouais. Euh, qui... Pas George. Euh, ben Jorah. Jora Mormon, qui euh, lui aussi sera monté, et ce que sera aussi un attachment. Ouais. Voilà. et Harris, bien évidemment. Qui, en va en qui sera pas général. Attention, ouais. elle n'est pas générale, parce ouais. que dans les livres, à ce moment-là, c'est ouais. juste. Euh, euh, bah voilà, c'est juste un flanc, Voilà, une vraie, une vraie sa <rire> Voilà, la, la D'ailleurs, c'est la conviction d'une vraie qu'Alicie, Donc ouais. voilà, elle est juste calici pour l'instant. Euh, par contre, ils l'ont dit quand elle sera par bah, la suite reine ou d'autres choses, elle ressortira. Ça évolue. Voilà, voilà. Mais bon, le jeu va dans le bon sens. Le jeu va dans le bon sens. On va pas, euh... on va pas s'étayer plus que ça sur voilà. euh, sur les sorties parce que ça reste encore, euh, ça reste encore assez euh, assez euh... obscur, assez. assez euh... les voilà, on a eu des euh, voilà, et, et en tout cas ça fait plaisir et ça montre que le jeu avance bien. On, ouais, le jeu avance très bien et le jeu avance dans différentes euh, choses parce qu'on va avoir donc... Euh, au final on va avoir 6 armées plus les neutres ouais. qui vont se ça jouer euh, de 6 façons différentes parce qu'il y a quand même vraiment des archétypes sur chaque euh, armée qui reste globalement. qui ouais, on le voit bien, là les tarians très rapide, les bols baratés ont très tanky comme on l'a dit pour tous les autres euh, après, précédemment. Et pour finir, les neutres aussi. Vont pouvoir vraiment devenir une vraie armée parce qu'ils ont des nouvelles sorties en tant que figurine, ouais, qui est une figurine plus tanky euh, qui sont les Black Guard, qui vont peut-être permettre de développer des listes entièrement consacrées au Bolton. Ouais, voilà. Ok, on a fait le tour, on a fait le tour. On arrive donc à la fin de cette vidéo. On espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre le pouce bleu des familles, à vous abonner si c'est pas fait et activer la petite cloche de notification. Ouais. Vous nous retrouvez bien évidemment sur Facebook, ouais. sur Instagram. Vous pouvez passer aussi, eh ben, si vous le souhaitez euh, soutenir la chaîne, vous passez sur Tipeee. Mmh. Et, euh, et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bien évidemment, eh ben, si vous voulez vous procurer l'ensemble des références euh, Game of Thrones... Le trône de fer, A Song of Ice and Fire. Eh bien, vous vous rendez sur, euh, et bien sur notre site partenaire myscenery.fr. Le lien est dans la description. Vous retrouverez l'ensemble de la gamme ainsi que des accessoires exclusifs de jeu et aussi la toute première gamme de décors consacrée à ce jeu. Voilà. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV. Ciao, Ciao les seniors.